Part Dans l'empire nazi fantasmé, quatre héros se préparent à peut-être découvrir des documents d'une importance capitale et qui pourraient changer éventuellement la face de cette deuxième guerre que l'on ne sait pas encore, mais qui est déjà mondiale. Ça, c'est le propos du scénario que nous allons jouer à Reich Busters, Project Vril. Celui qui nous l'a expliqué dans la vidéo précédente, au complet ou presque, puisqu'on va voir maintenant en jouant ce que ça donne, c'est Léo. Salutations Léo. C'est Léo. Grand bon. maître de cérémonie. Qui va jouer Claudine Je vais jouer Claudine, une résistante française. Un tout petit peu plate je trouve par rapport à... Un... Ouais, oh, oh ça va Léo, c'est bon. Et Erwan, qui va jouer Scratch Je le dis bien Scratch. Sarge, Serge. Sarge. C'est Sergent. Scratch j'aimais bien, mais moi j'avais le dos. C'est Serge. C'est Serge. C'est Serge, comme Sergent. comme Serge. Appelle-moi Serge. Ouais. Appelle-moi Serge. À quoi il quoi... C'est Erwan, salutations à toi. Et enfin, pour jouer notre tireuse d'élite, enfin, lui c'est un peintre d'élite, mais là il va jouer la tireuse d'élite. On soeur, Sébastien. <rire> On est dans Et la je précision. Je va jouer le personnage de Red Hawk. Euh, de son surnom. De son surnom. Ok. Je ne connais pas son nom. Je vais <rire> m'occuper de Quentin. un milieu de Mila, je crois qu'elle s'appelle. Euh, elle, oh, elle est russe. Elle est russe. Elle est russe. Ah, disais-je. Un à quatre joueurs. Pour l'instant, vous ne le trouvez pas en 2018, en tout cas, dans les magasins, même si peut-être il aura une version retail, comme nous l'a expliqué Léo, dans le papotage. C'est un projet Kickstarter, c'est un jeu de Jake Tanton, illustré avec plein de monde. Woo, hein. euh, Gantiez, l'artiste, ponji Lupi, C'est Mythic Game, quand même. Un à quatre joueurs, 14 ans, 90 minutes, c'est ce que nous allons voir directement. La boîte là est une boîte prototypale, mais c'est le, bon le modèle. C'est le format qu'il y aura, oui, absolument. cest un à... format carré, donc plus petit que… <cười> que les, les, les jeux précédents, mais oui. c'est un projet Kickstarter plus petit aussi. Hein, D'accord. Euh, et ouais. en différents chapitres, mais tout ça, on l'a déjà expliqué, voilà. on a vu les règles. Grosso modo, le matériel et le matériel, il n'y a pas au complet, hein, puisqu'il y a beaucoup ah plus non, de non, tuiles. Non, il y a beaucoup plus de tuiles que ça, il y a etc. beaucoup plus de figurines que ça aussi. Okay. Hein, je crois qu'il y, y a combien de figurines dans la boîte de base et 76 pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, parce que Sébastien, parce que, bah, on a peint 4… Bah... 80... Non, je n'ai pas le droit bah, de le bah, bah, dire, bah, pardon. Bah, ok, okay, okay. Bah... Donc, on a, des... <rire> Alors, on a des documents à aller chercher. Ils sont peut-être là, mais on n'est pas sûr. On démarre ici. Voilà. On est encore Ils vont être silencieux. là, là, là ou là. Okay. Donc, il y en a un de Ces trois documents qu'on voit qu est là, le, là, le là qui est, qu est, qu est le super important qui nous donnerait une victoire majeure et okay. les autres nous donnent une victoire mineure. À okay. nous de voir ce qu'on cherche. Ok, ouais, pour l'instant, euh, ben déjà, déjà essayer de chercher une victoire. <rire> déjà, ouais, déjà. Et, et une fois qu'on a ce document, il faut sortir. Il faut okay. sortir soit là. Soit là. Soit là Il suffit qu'il y en ait un qui sorte pour qu'on ait gagné. Ouais. Qu on ait euh, tous gagné. Dans le, la suite de la campagne, ça pourrait avoir une importance que l'on sorte tous ou pas. Mais, Mais bon, bon. Ouais, on va démarrer, on va démarrer. On a chacun nos équipements de départ, nos premières compétences, nos petits jetons de réussite automatique, nos cartes d'exploit héroïque. On commence avec donc quatre cartes, c'est deux, deux cartes tirées au hasard, voilà. OK. Voilà. Et puis euh, là, on est silencieux, calme, en infiltration. En infiltration, les, les, les nazis ne nous ont pas euh, repérés encore. Ouais. Donc ils ne, ils ne savent pas qu'on est là, et à nous d'essayer de de, de profiter de cet avantage le plus longtemps possible. Bah oui, parce que s'ils nous Donc ne pas, pas déclencher Weiss, la euh, Moi, je les ai pas du tout. Pas hein, déclencher l'alarme. OK. Et ben c'est parti. Donc Alors, qui joue en premier ben On, a on le va droit choisir jouer. qui hein, veut euh, commencer. Tant que l'alarme n'est pas sonnée. Nous sommes à l'entrée donc euh, du château, ouais, il y, y a donc une est est. voilà, il y a une porte à, à, à, à ouvrir. Elle n'est elle est pas très compliquée à ouvrir. C'est du 1. C'est du 1, cest à dire elle va faire un elle va faire, on va lancer un dé de bruit ouais. en essayant d'en faire le moins possible. Okay. Qui veut commencer alors, Regardez par rapport à vos cartes. Bah, que... alors ouais, on... Ça pourrait être une bonne idée que je commence parce que j'ai une carte qui me permet d'ouvrir une porte sans faire de bruit et de me déplacer d'une cale. Ah. Donc du coup, ça permettrait de démarrer, de démarrer sans, sans problème. problème. D'accord. Même si c'est une toute petite bah, Je peux la garder vas... pour plus tard. Ah, mais Après, en plus, toi, tu es quelqu'un de discret. puisque De naturellement tu, de discret. Naturellement discret ouais. Si dans les jets de bruit… À part pour tes armes, hein, là ça ne marche pas, mais pour, des jets, pour tes jets de bruit, si tu obtiens un résultat spécial. Ah oui, tu peux le relancer. Non, lui, il ne il fait pas de bruit du D'accord. C'est toi qui peux relancer oui, n'importe quel dé grâce à ta compétence ah, je suis Stealcy <rire> ben, Encore euh, une fois, le, le, le jeu sera en français, bien oui, entendu. tu as raison de le préciser. Voilà. Ah bah, mmh. écoute, vas-y, bah, euh... donc tu prends donc, le numéro 1. Tu prends le tu jeton prends numéro 1. Première action simple, ouvrir une porte, c'est ça Ouvrir une porte. Alors ce qu'on fait souvent pour, pour bien se reconnaître, quand on fait sa première action, on retourne le jeton. D'accord. Comme ça, pour retenir en fait le nombre d'actions entre les cartes les actions. Okay. Quand, quand on fait sa deuxième action, on retourne le jeton et on le met sur sa carte. D'accord. on sait qu'on a joué et on est revenu sur le numéro. Ok. Et quand tout le monde a joué, c'est la fin du, de la ronde. Ouais. Et à ce moment-là, euh, on, on passe au tour suivant. Okay. Voilà. Ça roule. Euh, à toi. Et alors, du coup, euh, -là. je dois jouer ma carte tout de suite ou je peux euh, ouvrir la porte et, si ça marche pas, euh, utiliser la carte Ah, ah. Non, Ta carte te met déplacement, déplacement de 1 et, euh, ouvrir la porte. et ouvrir la porte. Donc là, voilà. tu ne peux pas. Tu peux pas faire ça tu pas... tu fais parce la que porte sinon en entier. il te préciserait. Tu en oui, oui, il te préciserait. Vous pouvez faire les deux actions okay. dans l'ordre que vous voulez. Il y a des cartes comme ça. Là, c'est pas le cas. Pas là, c'est tu te déplaces. Une séquence, Alors, tu peux, ne te tu peux ne pas te déplacer. Tu peux ne pas te déplacer. Dire, je ne me déplace pas. Donc, tu mmh. joues la carte quand même. Et tu joues la carte. Tu perds Mais tu, ne, tu, ne perdras, tu perdras le mouvement gratuit. Moi, j'ai confiance en toi. Fais-le en normal. Fais-le en normal. En plus, on voit le jeu de bruit. Donc, je vais un de bruit. Un de bruit. Alors, un de bruit. On va devoir piocher une carte bruit. Donc, je vais piocher cette carte. Je ben, la regarde. Ah. ah, un scratch <rire> C'est un scratch load, hein. Euh, voilà. on Alors, augmente le, le, le niveau, niveau d'alerte de la, la prochaine pièce. Alors, est-ce que… Est de la plus proche, pardon, est-ce que c'est celle-là Malheureusement, c'est celle celle-là. Ouais. Ouais. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'être euh, suspicieux quand on va rentrer, okay. ils le sont au moment où on commence parce que tu as fait du bruit en ouvrant, en ouvrant la, la porte. Port. D'accord. Alors ensuite, est-ce qu'on atteint le seuil qui est ici Alors, <rire> non. nous ne sommes pas encore en seuil niveau 5, donc il n'y a pas encore ça. Voilà, okay, donc on super. défausse la carte, voilà. Tiens. On défausse la carte parce qu'il n'a pas fait 5. S'il avait il... fait par exemple des relances et qu'il arrivait à 5, à ce moment-là, il y avait un truc pire que ça. Donc là, on défausse la carte et là, il a donc ouvert la porte. Ouvert la porte. Ok. Donc là, il n'a pas encore dépensé ses actions, non. il n'a déf... fait que dépenser d'une carte. On peut jouer autant euh, non, de cartes. Fait action... Non, non, tu l'as fait en action en normale. Ah, tu l'as fait en action normale. Donc maintenant, tu as le droit, jeton. Alors une autre action. Bah, là du coup on voit les ennemis. Alors ah, on va oui, faire popper un... les ennemis. Donc mmh, tu, tu me le dis. Tu, re... non, tu, tu le retires retire. C'est un, un spawn ah, de niveau 1. Donc je prends la carte de spawn. D'accord. Voilà. Et, et on voit dans un le niveau spawn. 1 qu'est-ce qu'est-ce qui qu qu qu se passe. un soldat nazi et un zombie. Voilà. Un soldat nazi et un zombie. Et retire-en une autre pour la, pour la deuxième de... côté. Oui, parce qu'ils se sont répartis par moitié de salle. Ouais, en fait, tu as des limites. Euh... Ouais, ouais, regarde, as lu, il y a deux ouais, zones, non, les, zones. Je les vois bien. Là, ouais, ouais, ouais, impeccable. Et là Et là, c'est un soldat nazi tout seul. Bon, c'est bien. On va bah, lui, ça lui, ça. Va. On va lui Donc, faire ça va Donc, on fait... a... Tiens. D'accord, d'accord. Normalement... Ça, on les met de côté. Hein, oui, ouais, les ça, les ils sont... sont défaussés. Et ils sont suspicieux. Voilà. Ils sont... Ils sont suspicieux, c'est-à-dire que... Euh... Ah ben non ils sont en état d'alerte. Ils sont en ils sont alerte, en alerte, ouais, sont en alerte sont parce qu'on a augmenté le niveau de d'alerte. d'accord. Voilà. Ils sont ouais. directement en alerte. C'est-à-dire qu'ils étaient, à dire suspicieux. Que ils étaient suspicieux. suspicieux. On ouvre, on voit. Si, ils n'avaient ils pas fait de bruit, oui. auront, on aurait eu un, un tour de plus pour les ça. pour les éliminer. Donc là, on là on Si on les élimine les pas, ils feront monter la barre de niveau d'alerte. Ok, c'est bon. Mais il reste une action. Il me reste une action. Il faudrait les éliminer tous les trois pour éviter qu'ils crient. Ah oui, mais oui, mais ils vont crier juste après son tour. Eh oui. ouais. Ah oui, c'est pas un tour non, de non, jeu chacun Alors, <rire> tu peux peut-être utiliser une de tes actions, de tes cartes spéciales si tu veux être sûr de, de, de les éliminer ou, ou... Ah, Dès le début, ah ouais, là c'est moche. Ah, c'est moche euh, bah, Je pourrais utiliser. Il te reste une action d'attaque. Oui. C'est ça Il simple. me reste une action d'attaque, mais avec mon fusil, je vais faire du bruit. Donc, du coup, il faudrait que je me déplace pour, euh, pour tu... mon, ouais. mon poignard. Ouais, c'est euh, pas cool ça. Euh... Donc, ce que je Ouh pourrais faire, la seule chose que je peux faire en fait, c'est utiliser cette carte. Ouais. Euh, qui me permettent de me déplacer et de faire une attaque euh, immédiatement en fait. Ok. Donc ça, et tu une... peux éliminer les trois Non, j'en éliminerai qu'un seul. Mais t'as pas une carte qui te permet de, de faire plusieurs attaques <rire> Ça démarre. Bah, si, avec le euh, watch, mais euh, du coup, et ça ferait des tirs. Ou de... alors, tu pourrais piocher. Ta deuxième action, piocher deux cartes et espérer avoir ouais, plus de choix. Ça, vrai. En, vrai de vrai, en vrai de vrai, Seb, moi ce que je te propose, Léo, mm. c'est qu'on arrête la vidéo, on la recommence mieux, parce que là c'est la première salle et on s'est foiré, où on va refaire une <rire> vidéo héroïque. Hein, non, non, non, pourquoi Oh non, mais là, mais on est super mal parti. Hein. <rire> non, <je déconne. rire> non, non c'est Non, non, c'est pas forcément. T'as peur Bah attends, on <rire> est, vous est ce arrivé. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a vois, du monde, on passera, au revoir. Tu vois, j'ai tiré deux cartes. Ouais. Euh, là, du coup, j'en ai une qui me permet de me déplacer de 1 et de faire une attaque. Bon, bah écoute, vas-y, c'est euh, tout. Du coup... Et après, tu pourras jouer d'autres cartes et faire une attaques. Il après, j'ai une autre carte, un... après, qui peut, que ah, je oui, peux tu faire… tu joues autant de cartes que tu veux. Oui, oui, veux. Ah, là, ah, oui, oui de que veux. Mais oui, oui, oui, ok, d'accord, si, si tu peux déplacer ma figurine, alors tu, tu vas aller vers, euh, bah, vers là où il y a le… Les deux Vers là où il y a les deux, ouais. Tu vas faire une attaque de mêlée ou de… Bah, de mêlée. Ouais, au poignard, ouais, pour ne pas faire de bruit. Ah oui, ça, si si tu tu une attaque. Faire, si tu veux pas ah, faire de simple. bruit, ça serait mieux. Une attaque. Donc là, je vais jeter. Hein, donc j'ai deux dés d'attaque avec mon. mon... Deux dés noirs. Ouais, et tu as la capacité accurate, c'est-à-dire précis. Ouais. Hein, -à -dire sur que, le poignard. Sur le poignard. C'est-à-dire ouais. que s'il obtient un résultat spécial, il tue, par exemple, si c'est le zombie, il faut que tu dises qui tu attaques. Tu attaques le zombie ou tu attaques le. Je vais le attaquer soldat. le soldat. Tu attaques le soldat. Donc s'il obtient un résultat spécial, oui. Accurate n'est pas ici, il a été rajouté après. D'accord. si il obtient un résultat spécial, il le tue instantanément. Direct. Mmh. Ok. Eh ben c'est pas Allez, Spécial, spécial, Sinon, spécial, spécial. Oui, oui, Hop, oui, spécial, spécial. Il est mort. spécial, spécial bon, de spécial. toute façon, spécial. il le tue de deux façons parce que le, sal le soldat a une résistance de 4. Oui. Mmh. Et là, il faisait… Et là, il, a, il était déjà à 3, 4, 4 5. Sans relance. 5. 5. Oui. 5, 3, 4, sans relance. 5 même, sans relance. Mmh. Non, il, il suffit de faire deux pour les éliminer, donc. Il suffit de faire… Ah non, non, non ça c'est pas le bon. Non, non, c'est celui-là. Il voilà. faut faire quatre. quatre il voilà. Tu Donc veux que veux. je mette les le soldat Ah oui, pas le... le soldat et les zombies. Qui sont, qui sont Ceux qui ah. sont visibles, on va les mettre visibles. Ouais, à Alors, à le en soldat français, ça donne ça. <rire> le soldat je, je et je parle très bien et le zombie. Okay. Voilà. Putain, il a une sale tronche hein. Je voudrais pas dire mais Bah, il, il hein. s'est c'est le veto ce matin. Tiens, on va le mettre juste ici, Donc lui, lui Ouais, celui avec le fusil. Donc dégager. Alors là, c'est sa première fait... carte, c'est ça Ça c'est ma première carte okay. que j'ai utilisée. Tu l'as défausse et. Euh, c'est pas une action hein. Et après je pourrais faire un autre truc pour euh, interrompre une attaque ennemie. Allez. Et t'as pas d'autres actions euh, d'attaque. D'attaque avec non, tes cartes Non, là j'en ai pas d'autres. Et juste, Léo, on est d'accord T'as joué une action pour ça Ouvrir la porte. Ouais. Ok. T as joué une carte pour rentrer attaquer. Non, il a joué une carte pour piocher deux cartes. Piocher deux cartes. Et il a joué ah, il... Ah, Ça c'était ton action. Voilà. Voilà. Ok, Il a fait ses deux actions et ensuite il a joué une carte. qui lui a permis d'avancer et d'attaquer. Okay. Et tu as pas dans tes attaques spéciales, dans tes attaques spéciales, des attaques de plusieurs euh... cibles Ben si, mais sur, ce sera au fusil donc avec beaucoup de bruit. Il fait beaucoup de bruit ton, ouais. ton fusil, ça Il fait <rire> beaucoup de bruit. Il <rire> veut dire bruit? que peut-être on va 3, se faire vivre ils vont crier. Ouais, mais est-ce que est-ce que c'est pas est-ce qu'il ne faut pas prendre ce risque là, là, on va perdre un tour. Bah oui, c'est pour ça. Bah, là, ils vont, ils vont attaquer. Ensuite, il y a l'un de vous qui va pouvoir aller. Oui, ah là, bah moi, ouais, je... ils vont, ils vont, ils vont. Là, quand ils vont crier, on va perdre un tour. Ah bon eh Oui, ouais, parce qu'ils sont déjà en alerte. Donc, il faut, il faut ah, ouais. choisir si tu veux prendre le risque de faire du bruit et d'essayer de les éliminer. Ou alors, on perd un tour parce qu'ils vont crier. Bah non, à ce moment-là, autant prendre le risque de faire du bruit et continuer de les éliminer. Ça monte de 1, je quoi qu'il euh... qu en soit. Sauf si on les élimine avant, les trois, a, oui, mais a, mais avant, avant que, que moi, ce soit. Moi, il aurait fallu que je les élimine tous les trois. En fait. Mais oui, c'est ça. Je n'ai bah, le pas, pas les cartes pour ça. En fait. Il ne peut pas les éliminer les trois. Donc, hein. tu, tu arrêtes là ton tour Non, il vaut mieux que, ouais, ouais, oui, oui. que nous, Alors, tu arrêtes là ton tour. C'est leur, leur truc. Ouais. Ils sont en, en, en, en alerte. alerte. Donc maintenant, voilà. ils sont tout le temps en alerte. Il crie. On passe là. Donc sur la petite carte de bruit. Germain, on est juste sur la déportée. Voilà. Nous étions là, c'était notre premier tour. et eh ben normalement, on passait là à la fin de notre tour. À là, la fin des direct. quatre, là, c'est voilà. direct. Là, c'est direct. On voilà. passe en tour ils deux. Ils ont crié Et, ici, et à partir du, du, du prochain tour, ils vont attaquer. Ok. Ok. Ok. Donc maintenant, qui est le deuxième joueur qui veut jouer en deuxième ben, Il là, faudrait les éliminer vois, tous là, les deux. Maintenant, il faut les éliminer les deux. Il n'y a même pas à tortiller. Euh, il y a même pas à tortiller. Euh, moi, j'ai une carte qui me permet de faire une range attaque. Euh, une attaque à distance avec ouais. un plus un. Donc moi, eh, je ils peux le attaquer je peux, non, bouger, je peux faire bouger, Les ah, ont je peux faire at... bouger, je peux faire bouger, attaquer. Ouais, bouger, attaquer, ça en élimine un. Mais par contre, euh, si je fais une attaque euh, de loin, euh, ça va faire 3 dés de bruit. Faire de bruit quoi. OK, c'est peut être, euh, il faut peut être, vaut mieux moi, essayer de les éliminer. Euh... J'ai l'arc, tu peux essayer de les éliminer à l'arc. ouais. ouais. J'ai l'arc et donc je peux faire depuis ici, je peux faire un tir à l'arc, première action. Ouais. Ah oui, on a le droit de faire qu'une seule action de combat. Oui, ouais. tu pas une à carte, -là, avec euh... tes cartes. Si, make a melee attaque. Ah oui, mais du coup, ça veut dire me déplacer. Eh bien, je tire, je me déplace, je joue la carte. Comme ça, je tire, j'en élimine un. Je me déplace sur l'autre et je ouais. fais remêler attaque. OK. Alors, tu prends le deuxième. Tu prends, le, prends deuxième. le deuxième token. Alors, Alors qu'est-ce que tu fais comme... Première, première action. action donc, je retourne mon, mon token. Je retourne mon token pour dire que ma première action, c'est une attaque à distance. J'utilise mon longbow. Voilà. Donc, 3D noirs. Noir. Tu attaques sur qui à distance euh, Je vais attaquer euh, lequel a le moins de résistance. Oh là, le je soldat, il le est soldat. Très, très résistant, les zombies. Hein. Les, les zombies, zombies sont, sont très dur à tuer. À Mais euh, le, le, le, le, le, bon. le soldat... Euh, celui... De toute façon, je vais lancer 3D et 3D. Donc, en va... fait, il est versatile, ton ouais. arc. Ça veut dire que tu peux même faire une attaque avec ton arc dans ta zone. Ah, bah, ça tu ça peux attaquer bien. à distance ou okay. dans ta zone avec ton arc. Okay. Ce qui est vachement bien. Euh, non, bah, je, vais attaquer le... je vais attaquer le... Le zombie. soldat non, le... bah, il vaut mieux, si tu as une deuxième attaque qui va te donner un bonus, ouais, il vaut mieux le garder pour le zon. Ça sera plus 1. Pour Et Et bon, alors... ça sera 2 plus 1, ça ne fera que 3. c'est pas grave. Mais tu pourras attaquer aussi des... avec ton arc. Tu pourras soit faire avec ton arc, soit avec ah, ton... Ah oui, tu as raison, parce que j'ai une deuxième attaque. Il est versatile. Ouais, il est il est vers... versatile. Ouais, Donc tu fais ta première okay. attaque Allez, à, distance sur à, à distance sur le sur sur soldat. Sur le soldat, il faut faire 4. On a parlé de la non moulotée ou <rire> on n'en a pas parlé hein, à un moment donné. Donc là j'ai deux. Là deux. Tu as deux. Et, tu... et je peux relancer. Tu peux relancer. Donc on le met sur deux. Ouais. Et tu peux le relancer ou tu peux déclencher une action spéciale. Est-ce que tu as une action spéciale Non. Non, il n'y a rien de spécial ici. Euh, non, non, le reste c'est sur du dodge et tout. Donc là, là il faut, faut que, que tu, tu fasses deux. deux. Oh, purée, c'est con. Cool. Attends, hum. tu sais ce que tu aurais pu faire aussi. Des... Oui, je sais. Mais tu feras peut-être le zombie. pour vas-y, allez, là je vais faire trois. Un, ah, Ouais. Euh, souffle. Même deux, 2 ça siffle. Ouais bah euh, oui, 2 ou 3. C'est bon. Alors. Il est en encassé. <rire> donc ouais, ça en fait, fait en... La, la règle c'est que si, si quand tu poses un, un dé dessus ça enfin bon. Ouais, ouais, ça ouais, va. Va. Donc là ça là, fait... As fait combien <rire> Ça fait Ça deux en plus fait... mais j'ai le droit de relancer. Tu as le droit de relancer mais oui, tu as le droit de relancer, ça vaut le coup. Tiens regarde, en déplaçant comme voilà. ça ça tombe sur toi. parce que si tu si avais relancé tu pas une attaque monstrueuse. Tu sûr que tu voulais pas attaquer le zombie du coup bah c'est ce que j'ai dit, mais on peut pas rembobiner. C'est bon. Donc, tu as soldat. fait 4. Tu l'as tué. Si tu avais fait euh, un, un truc spécial, tu pouvais euh, lui faire faire tomber quelque chose. C'est ça, la, la capacité spéciale. Du... du faire looter, il pourrait te faire tomber une clé. Là, tu n'as pas fait de spécial tu l'as pas utilisé pour Donc ça. Donc là, c'est headshot. Donc là, il est mort. OK. Voilà. Ça, c'était quoi Ça, c était c était une action. Une action. Voilà. Il te reste Maintenant, un... je vais jouer… Non, je vais jouer… Il faut que je me déplace. Donc, je vais jouer. Ah, mais euh, oui, Versatile, je peux le faire sur ma case. Oui. Ah, oui. Eh ben, je vais jouer ma deuxième action pour me déplacer. Tu viens, voilà. Et avec ton arc, là, tu, voilà, voilà donc donc, tu reviens comme, ici, ça, voilà. Comme, ça. Voilà, comme ça. Et là, tu veux, alors tu as deux choix. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Ouais. Tu, tu as une carte qui te donne un bonus à plus de un, plus un, en mêlée. un. Donc, tu vas faire une attaque de mêlée à plus un. Okay. Ton arc te permet de faire une attaque de mêlée. Et donc, bah, donc oui. tu peux soit faire... Attaque de mêlée avec... avec ton arc, ça sera 3 plus 1, mais 4. tu n'auras pas la capacité accurate de l'autre. ça. Avec l'autre, il suffit de faire une étoile pour être sûr de tuer le zombie, alors que ah. cela, il faudra que tu fasses avec ah, tes 4 dés. Il faudra que ah, tu fasses 7. Bien. Ou alors, tu Donc... dis, je fais cette attaque et j'assure en dépensant un jeton. Et comme okay. ça, tu es Petit de exercice de proba. <rire> <rire> <rire> <rire> Ou alors, tu dis, euh, je fais mon attaque, j'utilise mon, mon jeton d'attaque et je le tue automatiquement. C'est pas un... Ouais, ton je fais une action héroïque plus tard, je le récupérerai. Hein, allez, hop, ah, je dépense hein, mon alors, action. Euh, tu déposes ta, tu je dépose ta carte. Ma carte. Boum. Tu dépose tu, tu dépenses un jeton d'héroïsme. attaque automatiquement réussie, Et zombies, Et t'as mis zombies. donc un coup de couteau dans la tête du zombie. Et, voilà. et donc, et donc celle-là, elle dit qu'elle ça fait du bruit ou pas forcément elle fait le bruit que fait la fait là. Que donc fait là, là. Ça n'en fait pas. Ça n'en fait pas. Donc puis, tu, tu défausses défausse la carte. Tu défausses la carte défausse après. après. C'est voilà. ça C'est défaussé, c'est fait. Voilà. il faut que tu aies ta défausse bien bien bien, bien, bien visible. visible eh c'est ben, bon pour moi. Ouais. Maintenant il reste est-ce qu'il marque pas un Ah ben non, il a dépensé un jeton. Allez. Voilà. Donc maintenant il reste trois ou quatre qui va commencer. il ben, y a deux choses qu'on oui. peut essayer de récupérer. Rapporte, il y a de l'équipement. allez-y euh, looter les mecs. Vas-y, avance. Bon allez, je vais je vais je joue donc je prends le jeton 3, première action donc je retourne je vais me déplacer, ouais. je vais aller prendre ce qu'il y a là. Plutôt... Ouais, ça, ça, ça a l'air d'être plutôt une trousse médicale. Et ça, c'est ouais, bah, des laisse... objets, n'importe quoi, laisse je vais prendre objets. moi je suis plus... Euh, je vais aller je prendre, tiens, voilà. Okay. Toi, okay. Es Donc, plus première action, je me déplace. Deuxième, Deuxième action, tu réc... je récupère, mais on tourne. voit que ça va faire du bruit. Parce ça que, fait bruit. en fait, ce n'est pas un objet ah, qui est posé oui. par terre que tu ramasses. Ouais. En fait, ça veut dire que tu fouilles dans la salle. Ne retourne pas. Non, non, je ne retourne pas, je à la caméra. C'est en hein, fait un objet, tu fouilles dans la salle et pendant que tu fouilles, tu fais du bruit, ouais. tu prends du temps et tu peux attirer l'attention okay. des nazis. Okay. Donc là, qu'est-ce qui se passe bah, Tu farfouilles. Je farfouille, farfouille. et je, fais... je vais faire un de bruit. Donc je non, lance un dé de bruit en zéro. espérant pas faire beaucoup. Ça vas faire zéro. Je fais un. un bruit. bruit. Ça va. Donc tu retournes la carte bruit. Je retourne la carte bruit. Il n'a pas bien roulé le dé. <rire> Alors, donc ça va, c'est un son <rire> étouffé. Tout à fait. Je vais réussir ça. à ne pas faire de bruit avant qu'il fasse. Euh... Ça donc, ça donc ça va bien. Est-ce que j'ai atteint le seuil de 6 Non. Donc il ne se passe rien. Je peux récupérer je le retourne, okay. et là, j'ai un déguisement. <rire> Alors, <rire> Moi, je ne sors pas avec ce déguisement. Bon, en tout cas, je ne me mets pas dans la pièce avec ce, ce faux nez-là. Sincèrement, je ne le fais Mais pas. Oui. Mais et donc, coup... qu'est-ce que ça permet Ça veut dire que quand j'entrerai dans une salle où il y a des nazis qui sont en mode suspicieux, je peux les le... empêcher de passer au niveau d'après. Là, okay. ça nous aurait été très utile, bah, oui. ça aurait évité qu'ils crient, parce hein, qu'en en fait, ils me, ouais, ils ils me ils prennent, ils prennent pour l'un des cas, ouais. Ouais. et après, je défausse le… Donc, ça ne marche que pour un tour, hein. mais donc, on sait que ça pourra servir à un moment. Tu aurais passé la porte et tu aurais dit « Bonjour <rire> !»« <rire> <rire> Bonjour, c'est moi <rire> !» <rire> Eh ben ouais. C'est ça. OK. Voilà. Du coup, Erwan, à toi avec eh ben moi Surge. Euh, Je vais avoir besoin du, du token 4, s'il te plaît. Oui. Bien sûr. Donc, Surge Première action, je vais bouger. On a presque été silencieux. Deuxième action, je fouille. Et là, quand Pardon, excuse-moi Erwan, je t'interromps. Il n'y a pas eu de tour de méchants entre nous parce qu'il n'y avait pas de figurines. De... De voilà, normalement, les, les, les, tu as raison de le dire. Les nazis jouent après chacun de nos tours. Comme là, il n'y a pas de nazis dans la salle et qu'on est toujours dans on la zone, dans la phase, euh, ouais, dans ouais, dans ouais. la phase euh, d'infiltration, ils, ils ne nous entendent pas, ils ne okay. savent pas ce qu'on fait. Donc okay. on, on, est, on a passé leur tour. Peux-tu me donner deux dés de bruit, s'il te plaît Ça va faire deux dés de bruit ouais. Ah ben bah oui. Là, ouais. ils fouillent pour essayer de trouver. Je fais de la grosse farce. C'est de la grosse, de la grosse caisse. Bam, bam, bam, bam, bam, trois. Alors là, on va regarder. Snafu. C'est du si ah, Le son va porter, on va augmenter le niveau d'alerte de la salle la plus proche. Alors, tu es où Tu es ici. là, c'est là. Non, non, la salle. Ça, c'est pas une salle, c'est ah, un couloir. Mercredi. La salle, c'est là. Donc, eux, ils sont déjà suspicieux. Ça Et peut redescendre ou pas bah, avec de... mon, Moi, j'ai justement ça. Avec le déguisement Avec, avec ah, le déguisement, oui. Le meilleur truc à faire, c'est d'aller de l'autre côté. Comme ouais. ça, au moins. <rire> <rire> Je suis d'accord, ça, ça me plaît. Alors, qu'est-ce bah, que tu as, as récupéré trouvé... bah, J'ai trouvé une, Un une... Oh, bah <rire> Pardon, la une sacoche euh, médicale. Alors, attends, c'est quoi le profil elle défausse une ou deux cartes dégâts sur un héros dans ta zone. Dans ta zone. Ah, ouais. bah, tu pourras nous soigner. Je parce que soigner, vous voyez, euh... on, va avoir des, on, peut, on peut choper des cartes blessures. Ouais. En fait, tu ne meurs pas dans le jeu. Tu te prends des blessures qui te handicapent mm -hmm. de plus en plus. Certaines, tu les gardes sur toi, mm -hmm. ces cartes blessures. Si tu en as quatre et que tu te trouves dans la zone d'un tu es automatiquement capturé. Capturé, d'accord. Donc… Voilà. Et les, les, les, les quatre blessures, elles te ralentissent, elles t'empêchent, te, elles, elles te, te handicapent Elle elles font handicap. plein de choses. Voilà. OK. OK Alors là, le on round. a fini. Oui. On, vous me redonnez tous, on a fini le, le, roi, round. le round. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du round, on, fait, on augmente le niveau... De 1, voilà, on passe, on, on est déjà, maintenant déjà oh, au 3, sérieux, alors qu oui. qu y a deux. parce qu'on a fait du bruit en rentrant. Non, non attention. Et non. surtout, Ludmilla a fait du bruit en rentrant. Et la elle n'a pas réussi, la discrète, quoi. et Il elle n'a pas, pas réussi à éliminer les nazis qui ouais, se trouvaient dans la chaud. salle. Et ça, c'était un gros problème. Ok. Alors. Voilà. Une fois qu'on a fini décès, ça, hein, c est c est... Toi. Oui. tous ceux, tous ceux euh, qui, ont quatre, qui ont cinq cartes ou moins, qui ont moins de 5 cartes, pardon, moins de Un, cinq deux, cartes, pioche une carte. Eh ben voilà, j'en pioche une impeccable. Donc moi j'en ai quatre. Voilà. Oh, ça c'est bon, ça, ça c'est très très bon. Ok, ok. Parti. Eh ben c'est reparti. Donc euh, il faut savoir qui va commencer. Qui veut commencer Alors on a dit qu'on partait de l'autre côté parce que là, ils étaient suspicieux, d'accord Alors là, ils sont suspicieux, mais j'ai mon déguisement qui peut… Euh, qui ça, peut... Va pas, ça ne va juste pas le faire augmenter hein, ton déguisement. Oui, c'est ça. ça. Donc ça va, suspect, ce c'est pas grave. On va rester exactement comme dans une rencontre normale. Ok. À condition qu'on ne fasse pas d'autres bruit. Là-bas, on peut aller là-bas. Là-bas, c'est un peu tranquille, mais il y a quand même un, un truc de patrouille. Alors, il y a un jeton de patrouille, mais ça, c'est dans les IA. C'est-à-dire que lorsque les, les patrouilles arrivent dans une zone de patrouille, elles y restent garder cet endroit là. Okay. Elles vont pas venir vers nous. Okay, c'est okay. tout ce que ça veut dire. les mecs, bah ici on peut avoir euh, par là on peut sécuriser la sortie qui est ici. Ça c'est pas bête. Euh, bon bah on voulait que je commence puisque parce que c'est toi qui es la plus proche. Ouais. après moi j'ai toujours ma carte qui bah, non, Ah, qui te permet va euh... peut-être mieux la garder pour la porte. Pour finalement. la 3 alors. Ouais. Ouais, pour la porte 3, tu ah, peux passer là d'une un peu... case et pas faire de bruit en ouvrant une ouais, porte. pas de grosse ouais. porte là. Est de... mmh, qui est-ce qui est bon pour ouvrir des portes sans faire de bruit Moi, normalement, c'est Seb. Toi aussi, Quentin, puisque tu peux relancer un dé. C'est vrai. Un dé, donc, tu peux relancer un dé de ouais. bruit. Toi, si tu fais une étoile, tu fais pas de bruit. Ouais. Toi, si tu, tu as le droit de relancer bon, un dé. Ben, à ce moment-là, je peux aller l'ouvrir. Je peux aller l'ouvrir, donc euh, je pense que c'est mieux. Moi, J'ai pas, de carte. Et j ai j ai pas carte. de carte qui me de d'ouvrir de, des en fait, portes. C'est des serruriers qui auraient dû envoyer. <rire> <rire> pas, pas des commandos. <rire> euh, en plus j'ai une carte qui me permet tu... de bouger. Ouais, je vais le faire. Vas-y. Tu prends, prends. Tu prends. Alors vas-y. Alors, jouer une carte n'est pas une action. Euh, c'est une action en plus. Voilà. voilà c'est une ça. action en plus. C'est pas que je joue. une action basique. Chin-chin, voilà. je bouge de 1. Et ensuite, je pioche une carte action. Exactement. Donc ça me va très bien. Ça fait un petit bruit, mais que je pourrais Exactement. éventuellement relancer. Donc je vais y aller à Chin-Chin. Je bouge de 1. Je lance un des bruits. Et tu pioches ta carte Et je pioche ma carte. Tu as fait un 1. Hein? C'est le plus petit. Il y aurait moins, mais c'est plus cher. Ouais. On, va tu, tu veux, veux On va le garder comme ça. Tu veux le garder On le garde comme ça. Oups Oh, bah non <rire> <rire> ouais, Mais non, mais, mais, mais, mais quoi Il aïe aïe y avait aïe un aïe chat aïe ou quoi <rire> A small cat. Ah oh. Je n'avais même pas vu la carte. et c'est ça en plus. J'y crois pas. Je viens de marcher ah. sur la queue du chat du général. Et, ah. il, il crie et il te, il te menace. On, tu on rajoutes 3D de bruit. Le chat te menace. Quoi 3D de bruit. Ad ah, noise 3. Ah oh, bah là, euh, je vais relancer. Hein. Je vais ah, tu mieux. gardes le 1. On garde le 1, le résultat de 1. Ah oui, on garde le 1. Et, et on tu rajoute en rajoutes oui. 3D. Ah, purée. Et c'est combien la limite 4. C'est 4. Oh non, mais sincèrement. Allez Guillaume, allez Guillaume. Il ah, ah, ah, ah, y a des relances, c'est pas cool. Ah, est ce bien. que tu veux relancer Un dé. Bah, je vais relancer celui-là. Arceau. 9. Ah. Parfait. Bon, tu es déjà je... à 4, donc de toute façon, tu as bah, passé oui. le seuil. Ah, ouais. Attends. Donc, euh, bah oui, non, t'as raison, j'ai déjà. Tu utilisé, as passé le seuil. J ai, j ai déjà utilisé. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a. Euh, alors d'abord, j'ai oublié de dire que là, on a, on a nettoyé cette pièce. Oui. Ouais. Toi, tu les as, tu en as tué… tu les as tuer enfin tu en as tué deux mais ouais, tu as utilisé euh, un de dé... ces jetons oui. donc tu n'as pas gagné d'héroïsme mais par contre on l'a on a cleané la salle donc il faut mettre la il faut mettre un jeton le, celui ci tu le retournes d'accord retourne voilà comme ça voilà la salle a été nettoyée ça veut dire un seul juste sur ah, la oui, salle on Pour la, la met centre. au centre ok voilà ça veut dire que ils ne peuvent plus spawner à partir de cet okay. endroit c'est okay. à dire que quand il ya une un, un, un, un, un nazi qui va arriver, sécurisé... il n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent plus rentrer là-dedans, oui, ils, ils pas pourront, pas. Ils mais ils ne vont pas spawner pas. Okay. De là. Donc là, ce qui se passe, le que chat. on a une, une, une patrouille nazie qui rentre par surprise dans cette pièce, ils sont immédiatement suspicieux. Donc, c'est un niveau de spawn de 1. Un. Donc je vais prendre une carte okay. spawn, on regarde ce qu'on a en niveau 1. Oh purée <rire> On tombe sur un zombie, un dog, un soldat nazi. Allez, vas-y. Est-ce que je peux considérer le, le chat comme une, ou par une là, unité nazi Tiens, vas-y. Ah, tout le monde mais ah. c'est le chat du. Je te dis, c'est le chat du général. Ils ouvrent la porte du coup Non, ils ont, non. Ils ont non, juste débarqué. Ils ont refermé bien comme il faut derrière eux. <rire> euh, Excusez-moi, je voulais juste fermer la porte. Et ils sont tout de suite suspicieux. Voilà. Bon, bah, C'est-à-dire que tu, est as quand même, tu as quand même un tout petit temps, donc ils ne comprennent pas trop ce qui se okay. passe, ils viennent de rentrer. Est-ce que je considère que, je répète ma question, le chat est-il une unité nazie <rire> Parce que après que je sois attaqué par une unité nazie, je peux… Non, mais c'est euh, fou quand euh, même sérieux, que tu aies parlé du chat bah, alors qu'on qu n'en a jamais parlé. Sérieux quoi. <rire> voilà. On you dit, water Bon, euh, bah, c'est tout. Donc il me reste une… Euh, non, c'était une ben, regarde. une carte. C'était une carte, donc oui, effectivement, Donc tout va bien. C'était une carte. Tu n'as encore pas dépensé tes encore... deux actions donc tu peux faire une attaque, tu peux faire un déplace un... bah tu peux piocher deux cartes si tu, si, si tu as ouais. si tu veux plus te déplacer. Oui, parce qu'à la rigueur à je t'es déjà pluie déplacé de la mort. ou pas Non non non je me suis déplacé grâce à ma carte. Bah, tu pourrais piocher deux cartes et ensuite euh, tu te resteras ton attaque. De toute façon, tu es dans la case. Oui. Donc, euh... Oh oui, good show. Alors, ah euh... <rire> Je viens de pêcher l'interruption, c'est trop tard, je peux plus la jouer en interruption, c'est quand une nazi unité ah. entre dans ta tuile, c'est trop tard. C'est trop... fait, ouais. ouais. ouais. bon, bah c'est fait, c'est fait, euh, c'est fait, c'est fait, fait, fait. Donc là, je peux faire avec mon goût une attaque de mêlée sur deux unités nazies de, mon... de là où je suis. Donc du coup, c'est quand, quand bien. même bien. Bien. Ouais, hein bien. Là, je peux éliminer le chien et euh, le, le soldat. Tu peux même tenter le zombie, n'oublie pas que tu as toujours tes... Euh... Ah oui, c'est vrai, ouais, mais attends, j'arrête. Le mec, il fait tout au début, puis après... Euh, mais donc je vais jouer celle-là, ouais. Allez, mêlée, attaque, attaque de mêlée, donc c'est du Tu joues cette dés. carte, donc oui. tu fais une attaque de mêlée sur, sur deux, deux unités nazies dans ton truc. Alors, le dog, fais voir, il a combien Tiens, vas-y, on va la rajouter. Ouais. Deux dés noirs, donc j'y vais au couteau. Ah non, non, non, mais non, mais non, pourquoi le je peux ah, à l'arc Fais-le à l'arc. Ça me rajoute juste un dé mais si je sors mon, mon accurate, je les tue d'un coup. Bah après, le chien, je crois qu'il est pas très dur à tuer. Le chien, il a quand même une défense de 5. Ouais, c'est mmh. un bon nazi, dog. Hein. C'est un bon chien. Alors, tu, tu commences sur qui tu Je vais tomber, euh, on va tomber le soldat nazi. Et je vais le tomber à l'arc. Donc, tu lances combien de dés 3 3D. Okay. On est d'accord sur le, sur le soldat. Soldat okay. nazi. <rire> Guillaume, arrête. C'est pas fini, hein ouais, Tu as fait 2, si oh, tu pas refais... Pas. Donc, tu mets un deux. Et tu relances. C'est con parce que tu vois, le accurate, là, mmh. là ah, en oui, fait, tu oui, fais oui. juste ça et tu le dis quand même. Oh putain! Ah oh, ça fait suer, ça m'énerve, c'est dépourable Ah <rire> oh, fait suer, pardon. C'est pour ça qu'on qu a créé ces jetons-là, c'est exprès pour moi. C'est exprès pour ah, moi, ça t'a oh, pas besoin de lancer. Donc, Donc j'ai une deuxième attaque. Donc tu as raté ton attaque sur le soldat. Bon, ta ben je... deuxième attaque, tu l'as fait sur qui? Sur le dog. Sur le dog? Ouais. T'es sûr? Sur le zombie. Attends, le zombie il a, il a combien? Il a, il a 7. 7. Hein le dog il est à 5, le secret il est à 5. statistiquement, là, avec ce que tu viens de lancer. C'est euh, tout bon Normalement, le prochain lancer. On est, est d'accord, Erwan ouais. Allez. Suivez sur qui Le zombie. Sur le zombie <rire> <rire> Le mec <rire> est en train de se dire Pourquoi je suis parti avec lui Et pourquoi je suis parti avec lui Oh non, mais allez, ça va aller Allez. Oh putain Un ah, ça passe 6. Est-ce que t'as pas une carte pour booster ah, non, un ça. peu le. Ah long, oui, euh... si je peux booster Mais oui oui, oui, oui, oui, oui Je peux booster, je peux booster Je peux booster. Ah, bah tu peux relancer oh, un, bl un attends, résultat attends, blanc. Attends, attends, attends, attends, stop, stop, on rebobine. J'avais fait deux au précédent, on est d'accord. Mmh. Avec celui-là, je relançais tous les résultats blancs, donc je relançais 2D. Ah mais c'est trop tard. Oh euh, punaise, ça. Eh, jouer, c'est jouer. Hein. C'est trop tard, tu peux le faire là. Ou alors je fais plus de dice. On oh, fait plus de. Enfin, ça dépend de l'autre effet de la carte. T'as quoi, as quoi Plus quoi, deux, où je relance les blancs. Donc là, j'en relance un, là, j'en relance deux de plus. C'est risqué. Euh, essaye de l'assurer. Donc, tu vas, Si tu relances celui-là et que tu retombes Allez. sur une face blanche, il y en a quand même deux sur ces dés-là. Ça me gonfle. <rire> Sérieux, tout ça pour un zombar Oh, mais sincèrement, je... Non, mais arrêtez donc. On est d'accord, on est... <rire> as pas une autre carte que tu peux jouer encore Si, bah, si, ah, si, si. celle-là, maintenant. Tu relances tous les blancs. <rire> Il ouais, y des blancs. Hein, <rire> 3 cartes pour tuer un zombie. Voilà. voilà. Eh, ah, il et, est tout juste. C'est pitoyable. C'est pas possible. Oh, c'est Je précise qu'il n'y a que deux faces blanches sur ces dés. Ouais, hein. mais Guillaume, ouais. c'est Guillaume. Donc tu as le zombie. Tu le zombie. <rire> C'était un chat zombie. C'était le chat de Chopard. <rire> c'est ça. Voilà. Ok, donc j'ai fait mes deux attaques. Donc tu défousses tes cartes. Il plus de cartes. Il va plus de cartes. Il va plein après. Il, te Ils encore encore attaquer. Et il me reste encore une seule action. Tu pourrais et encore, encore piocher, piocher deux cartes. cartes. L'autre possibilité, c'est de faire ma pluie de la mort. Mais c'est mon attaque spéciale. Et c'est trois targets. Il ne reste plus que deux. C'est ballot. Pioche pas de... Attends. Là, je fais une plus il un en red. Action... Et fait... lui, il est versatile. Donc, je peux, avec mes flèches, éliminer les deux derniers. Ouais, alors d'un autre côté, ils sont suspicieux, ils vont passer ensuite en état d'alerte, donc on a encore un tour pour les éliminer. Donc alors fait, okay. fais une attaque basique et de toute façon tes cartes elles vont voilà. remonter à 5. Ok, d'accord, allez, attaque basique. Non, euh, elles vont remonter alors, il va à. Une... Il va en prendre qu'une. Hein. Euh, il va en prendre qu'une, ce ouais. qu'il est, ben, à Mais moins autant 5 que que Donc il fait, tu fais ton attaque tu normale attaque. Ouais, je fais mon attaque normale. Sur qui Et puis. Euh... Euh, à l'arc ou euh, au couteau euh, vu, vu comme je suis, je vais lancer l'arc. Sur qui c'est juste soldat. un de plus, donc non, sur le, le dog. Sur le chien 4-4, il a 05 0-5. Ouais, non, allez, sur le dog. Je ferai sur le soldat. Je déteste ouais. le chat, je vais me venger sur bon. le chien. Eh <rire> bah voilà, voilà c'est pas mal. Hein. C'est bon. C'est ça qu'il me fallait. 6. Voilà, je loot Ah ben non. Euh, 3-4-5-6, mais tu l'as déjà eu, non Est-ce que ça loot un chien voilà, Ah non, bon. ça loot pas. Il est, il est mort. Hop. Comment que je me suis vengé dessus. Voilà. Ok, donc là c'est mon, c'est la fin de mon tour. Lui il passe en suspicieux. Si tu si tu éliminais celui-ci, tu gagnerais un jeton dévoué ah. sans, sans utiliser tes jokers. C'est trop tard. Ok, ben bah, voilà. Non. Tout. Tu t'arrêtes là. Ben bah, oui. Voilà. Bon, donc c'est à eux de jouer. C'est à eux de jouer. Donc qu'est-ce qui se passe il, il passe, passe de euh, de suspicieux à en alerte. Donc là, Et si là éliminés. on l'élimine pas, ok, il fera avancer l'alarme. Alors la... j'étais parti pour ouvrir la porte. La rencontre inopinée du chat a fait que j'ai euh, toujours pas ouais. rempli ma mission, hein, mais veuillez non. patienter, votre euh, correspondant va vous reprendre. Ah oui, on a fait le bruit, c'est ça Oui. Et toujours pas ah, ouvert la oui, porte. oui, si, si, si, on a ouvert la porte parce que tu fais le bruit, tu ouvres la porte et eux ils Non, C'est pas en ouvrant la porte. Ah, c'est en, en faisant son action pour mais tirer non. une carte qu'il. Regarde, une... regarde, je te le fais. Pas en ouvrant la porte. Regarde, attends. Ah oui, tu as raison, exact. Mais oui, exact. Excuse-moi. C'était au porte moment, toujours au moment. Non non. Okay, J'ai fait chin-chin. Ah ah, je je croyais euh, non, non, non, que c'était au moment, c'était en ouvrant la porte que tu avais fait. J'ai fait chin-chin, ça faisait un bruit. Et le bruit a fait arriver le chat qui a gueulé à trois, qui a fait arriver une patrouille. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une... Comment Ah merde, la loi de Murphy. C'est ça. La loi de l'emmerdement maximal. Allez, Erwan, va tuer le... Kill. Erwan, est-ce que tu y arrives ou... Tu fais comme ça. Je peux mettre un plus de dice sur mon est que attaque au Est-ce que quelqu'un va euh... pouvoir ouvrir une, la porte facilement Ouais, moi je, bah, vois, vais, moi je vais Ce qui est, c'est que moi, faire les, faire les portes, c'est pas mon truc. Non, okay. pas Autant que je m'avance et que je fasse une attaque à plus de dice. Tiens, vas-y Erwan. Je te donne le, le, le jeton, vas-y. Tu euh, Je fais un move. Euh... Sur le chat, des ils as en t as t as t as à as dire « Yo, arrête de lancer ton arc, tu de as des flèches avec ». Le il se bat avec son. Ah, tout à fait. <rire> je suis d'accord. C'était mon maître à penser, Le Golas. Euh... Mais tu peux, tu peux, lancer tes deux dés et voir après si tu rajoutes deux dés de plus. C'est pas faux. Pas faux. <rire> Absolument. Moi, je peux bon. faire ça. J'ai tout à fait, tout fait raison, en même temps. Tu vois. Tout Allez. à fait raison, Seb. Montre-moi. Voilà. Ah dis voilà. donc, ouais. euh, je t'ai rien passé, hein. Alors là, t'as fait un de base. C'est bon, j'en ai as, deux. T'as touché les dés tout à l'heure. J'ai ouais, marabouté <rire> le. Du coup, je crame ça. C'est l'équipe des bras cassés. Ah, vrai, sérieux Oh ouais, mon ça, Dieu, pourquoi ils nous ont envoyés, nous Ah, ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. 3, 4, 5, explosé. Ok. Et là, tu vois, il a cliné la roue, mais il n'y avait qu'un seul ennemi, ce n'est pas suffisant pour gagner un point d'héroïsme. Donc là, on a cliné la salle. Bon, non, elle était déjà… Elle, est clean, elle, elle était clean, déjà… Elle a cliné, Ça, c'était à... Bon, bon c'était bon, ma deuxième je... action. Ah bah oui, ta deuxième attaque. On n'a toujours pas ouvert ah, la porte. Je vais aller ouvrir la porte. C'est fini mais les mecs, pourquoi on irait plus loin On n'est pas bien là pour pique-niquer Regardez, ça, la salle ouais, est grande peux, et tout. Peux, ouais, merci. Alors, hop Une action, ça. Hein une ouais, action. Alors, une action pour me déplacer. Donc. Et j'ai besoin de deux dés blancs. Enfin, j'en ai déjà un. Tiens. Pour ouvrir la porte Pour ouvrir la porte. Pour la deuxième action. Voilà. Ne fais pas de bruit. Alors là, une, une s'il si fait une étoile, il fera zéro bruit. Ça, c'est bien, ça. Vas-y. Oui, 12 voiles! Il, en Il est en train de passer à travers la porte. Ah, Il n'y ben, a plus le chat. Après, ça, ça. <rire> on ne tire pas de carte de bruit, donc on ne tire même pas de carte de bruit. C'est bon. Est-ce oui. que tu veux utiliser d'autres cartes pour avancer davantage ou est-ce que tu les économises? Non, je vais les garder pour plus tard, je pense. Okay. Donc c'est à moi, puisqu'il ne reste plus que le, ouais. le quatrième. Bon, ben, je vais pour l'instant économiser. Pas je bien. pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Dans le couloir, là. Okay. Je ne vais pas ouvrir parce que je n'ai pas de carte qui me permette d'ouvrir euh, sans, sans bruit. Alors je sais que j'en ai dans mon deck, mais là je n'en ai pas pour l'instant. Donc je ne vais pas prendre de risque. En vais... deuxième action, je vais piocher deux cartes. Okay. Ça me donnera plein d'options pour la suite. Tu as une limite de cartes en main Non, il n'y okay. a pas de limite. Deuxième question, Léo. Oui. Cas d'école. Oui. Tu as une carte et ici tu ouvres la porte. Oui. Donc on révèle ce qu'il y a là. Oui. D'accord si, admettons que tu ne fasses pas de bruit, ils sont pour l'instant quoi Ils sont suspicieux. Suspicieux. De base. Ouais. Étant donné que c'est ton tour et que c'est la fin du tour de tout le monde. Oui. À la fin de ton tour, ils vont passer euh, en alerte. En alerte. Oui. Ça veut dire que tu as bien fait de ne pas le faire. Parce que nous, il y aurait encore fallu qu'on aille très vite oui. avant qu'ils se mettent à gueuler. Ouais. Ça. Oui, donc, il faut Exactement. mieux pas avancer trop Alors, vite. Alors, d'un autre euh, côté, il ne faut pas en oublier en que j'ai mon déguisement aussi qui me permettra de vrai. gagner un petit tour là-dessus. J'attends de voir comment ils vont réagir avec son de clown. Oui. Et ma petite moustache. Avec hein. du rouge à lèvres, poitrine en avant. Je, je suis en, en ami. Ah, oui, oui, bien sûr. Euh, bon, bah du coup fin de tour. Euh, Est-ce que, ouais, est que je joue des cartes maintenant J'ai pas eu de cartes qui me permettent toujours d'ouvrir les portes gratuitement, silencieusement. Par contre, j'ai beaucoup de, euh, de bonus, de déplacement euh, J'ai toutes sortes de bonus. Bon, bah pour l'instant, moi je suis bien. Donc c'est bien. On a fini. J'arrête. Toi, tu pioches pas. Donc on a fini le, la round, ouais. Qu'est-ce qui se passe Fin du round, on va augmenter le niveau d'alerte de 1, hein, on est déjà au 4, on est, est sûr, on est mal, ça va vite, les hein. mecs, oh, les mecs, on, est, on est loin, mal. et, oh, et on filles, va, ceux qui n'ont pas 5 cartes vont piocher oui, une carte, un, moi un, j'en ai, trois. je peux pas en piocher, et toi t'en as, toi non plus 7, j'en ai que 4, okay. non j'en pioche, bah, je suis mais en comment fait, ça t'en as 4, oui, j'ai 4. Oui, 4 cartes, plus 7 du Non, ouais, mais ça compte, ah ça compte, c'est 4 cartes en tout, y compris celle du... Donc tu as combien de cartes T'as 6 cartes, t'en pioche pioches ouais. pas Toi non plus t'en pioches pas hein? Moi j'en ai pioché une. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi j'en suis à 4. Et bien eh bien. voilà, est, on est, est Pour l'instant, tout est calme. Euh, on a mis un peu de temps, je trouve, pour arriver. je suis d'accord. J'ose euh, pas vous dire... Pour, ce pour l'instant, c'est pas, pas idéal. <rire> <rire> mais on est sain et sauf. <rire> bah moi je peux la tenter. Non mais moi je peux... Ah oui, toi tu peux la tenter. Attends, vous emballez pas. Il vaut mieux que ça soit quand même pas toi qui ouvre la porte vu que tu es la seule à pouvoir rentrer facilement en économisant tes actions il vaut mieux que nous venant de l'arrière on puisse l'ouvrir. Alors non. moi j'ai un Je te propose de venir ouvrir la porte moi. <rire> <rire> non, il faudrait l'ouvrir. au sérieux. <rire> Tu veux non, dire non. à la grenade Parce que là, si c'est pour faire du bruit. <rire> j'ai une grenade. Oui, non, mais. Fait, non, stop Oula, oula, oula sort C'était pour rire, tu vas bien. calme. enlevez sa grenade. Si c'est ce une catastrophe. Euh, euh, non, moi, mais j'ai pas deux aller cartes qui me permettent d'ouvrir des portes silencieusement. Ah en fait. oui, c'est vrai. Ça, c'est très bien. Alors, en fait, mon déguisement, c'est que c'est un interruption. Quand je suis repéré par une unité nazie, on n'augmente pas le niveau d'alerte. Donc, c'est seulement si tu es repéré. Si je suis repéré, donc il faut que ce soit moi qui le vois. Sinon, avec vous, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être intéressant que j'ouvre la porte. OK. Je ne sais pas. Mais d'un autre Parce côté, c'est vrai, ça, fait, ça après, me prendra une, une de mes 3, actions. C'est hein. hein. une porte 3. C'est une porte enfin, 3 quand, ah ouais, même. Ah ouais. quand même. Ah ouais. Il vaut mieux, euh, non, il non, vaut mieux non, que non, Ludmilla nous l'ouvre tranquille. Hein, oui, ouais, ouais, je bruit il y a quoi la comme. Première, ah oui, comme enfin, la deuxième. <rire> et tu as vu, le jeton qu'on a là, c'est un... un niveau 2. Un niveau 2 hein. ah, oui, ça va je, être un peu plus sérieux. Bien, hein. Bon, allez, moi je pense qu'il vaut mieux. Allez, je tu y, y vas, c'est ouais. Lumi là. Ouais. Allez. Donc, première action, tu m'ouvres. Alors, je vais dépenser ma carte déjà okay. pour me permettre de me déplacer de 1 et d'ouvrir une porte euh, euh, sans, sans lancer. Et ben boum. Génial. Ça, c'est Donc la porte est ouverte. Et la porte est ouverte sans faire de bruit. Et là, tout de suite, on va devoir spawner le niveau 2. Donc, je prends une carte et je te montre qu'est-ce qu'il y a. Oh, bah ça fait deux zombies quand même, oh, hein ouais, quand même. Bah, ils sont quand même un peu durs à... C'est costaud les zombies, bah, hein, t'as vu, hein, c'est pas euh, facile à tuer, armure hein. Et encore, ils n'ont pas bouffé du krill, hein, pour l'instant. Oh, ouais, du vril. Du vril, pardon. Le krill, c'est les baleines. Autant pour moi. <rire> C'est vrai en plus, hein, je ne dis pas de conneries. Le ah bon c'est les baleines. C'est l'espèce de petit machin qu'elle. <rire> je ne savais pas, si, si, c'est ça. Donc là, c'est pas du krill, c'est du vril. Donc, ils sont quoi Ils sont donc suspicieux. C'est-à-dire, pour l'instant, ils ne regardent même pas vers là. Tu vois, ils arrivent comme ça. Tiens, et... ah, tu n'as pas entendu oh. une porte Enfin, non, tu diras en fait. Cerveau. Comment on dit, cerveau Oui, c'est ça. Cerveau <rire> en allemand. C'est jeune moro, ça. <rire> c'est pareil. Le cinéma. Ça. Le réanimé. Ce sont les réanimés, oui. C'est ça. Ok. Okay. Donc, ça c'était une carte. Ça c'était une carte. Donc, tu as encore tes deux actions, garçon. Ouais, j'ai encore mes deux actions. Ah, bon, en fait, on est assez balais, Et en quoi, fait, je quoi. vais pas vous laisser jouer parce que <rire> <rire> je vais. Là, je pense que maintenant, je vais utiliser mon, mon pouvoir euh, spécial, mon oiseau de proie, oiseau proie ouais, ouais, pour me déplacer de deux cases. Bon, là, si je ne vais en faire qu'une seule. Et faire une attaque à plus deux, gratuite. Ok, ça c'est pas mal Donc, ça. du coup, je rentre dans la pièce. Tu rentres. Je fais une attaque au couteau à plus deux. À 4D ah ouais. Il suffit d'une étoile pour le, le ouais. tuer automatiquement, sinon ils ont jeu. une défense de 7. Ils ouais. sont durs à tuer. Sachant que je peux relancer un dé en plus euh, oui, avec mes, mes, mes capacités. C'est ouais, bon, bon. Est tu es mort. Tu es direct. Si tu tues le deuxième zombie, tu gagneras une action héroïque, tu regagneras ben, un. C'est ce que je vais faire. Ça c'est cool. Sans utiliser vais deux. D'ailleurs, parce que je pas encore fait l'action. Non, je n'ai pas encore fait l'action. Je vais faire mon attaque normale. Normale. Ah, 2D, donc, ah, c'est plus dur, là. Je tu arrives par derrière. Et tu pas de bonus. Ah, si, tu peux... Ah, ben, bah, si, tu si, peux il y a regarder des cartes oui. en bonus. Donc là, bon, bon je ne fais que 2, mais par deux. contre, je vais utiliser non, cette carte. Ah, non, 3, il n'était pas là, dans le ah, un... fondé, là Je vais utiliser ah, oui, cette carte qui va me permet de faire une étoile, et donc, au poignard, ça... Ah, ça, bien, joli voilà. Il y a ça aussi. Et donc, là, tu gagnes. Il a nettoyé la salle avec au moins 2 ennemis, c'est 2 ou plus. Donc, il va gagner un jeton d'héroïsme. Et donc, un au choix, au hasard, voilà, parmi les voilà. trois possibles. Donc, je te laisse piocher. <rire> une et c'est un défense. C'est une, une défense. défense. Bah, c'est ouais. pas grave, c'est bien, c'est bien. Donc là, euh, t'as cliné. Et là, ouais. il se Et t'as fait… <rire> bah non. <rire> bah oui, il y a la sortie, elle est là, juste là. C'est bon, allez-y. Ah oui, c'est vrai que là, c'est la sortie. Donc, c'est Ça va, je endroit. fais un m'en C'est dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Vous êtes sur Reich Buster FM. <rire> Suivez en Donc en là, on a et... cliné la salle aussi. Ouais ça, et ça, tes deux actions. Voilà. T'as tes deux actions. Ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas fait mes actions. Si, j'ai fait mon action d'attaque normale, mais donc donc mon ça, action en fait une mon action de déplacement. Euh, et je vais plutôt. Ah, de... Soit je pioche deux cartes, soit je fouille. Euh, je vais fouiller l'objet. L'objet là, là comme... Ouais. Okay. À deux. Et il a trois cartes. Ouais, et je fais un truc, donc je ne fais pas de bruit. Tu bris. fais pas de bruit, c'est parfait. Prends donc la tu vache. fais discrètement. non ça va pour l'instant, tu as été bien. Ouais. Ouais. Ah, J'ai trouvé, ouais. euh, trouvé la clé de cette porte. <rire> la clé de la porte. Ah, là. Génial. Ah, ça va nous aider. On est bien parti du bon côté en plus. Cool. Pas bon. mal. Bon. Génial. Bon. C'est marqué, hein, parce qu'en fait, les, les, les nazis euh, mettaient des petits pendentifs en disant euh, « clé de la porte A ». Voilà. On sait que c'est celle-là. Hein, euh. C'est ça. ça c'est le double. <rire> Est-ce que tu as tout fait <rire> Ouais, je m'arrête là. Tu t'arrêtes là, tu ouais. ne pas d'autres cartes C'est okay. organisé. Bon, alors, il reste quoi Il reste une trousse de soins. Yep. Et vers où on va Et des, des portes à ouvrir. Et vers où euh, allons-nous bah, vu, vu comme ça s'est passé… Moi, j'aurais pas peur d'aller directement taper dans du 3 pour aller au plus près plutôt que de se retaper du 2 et du 3 dans le chemin le plus long, non Ouais, je pense. Ouais. Tant pis, on abandonne ce côté-là. Moi, j'ai une grenade. J'ai une ça, grenade. <rire> <rire> C'est vrai, tu <rire> vois, la grenade Sur, vrai, ouais, arrête, pièce, arrête, ça, arrête. Super... <rire> Alors, la grenade, grenade ça, vous faites trucs, que ouais, ça que... marche. Comment ça, ça marche, marche la grenade <rire> <rire> <rire> Moi, quand je l'ai vu à Essen, ah, j'ai vu une que... pièce remplie se vider instantanément. Voilà. La grenade, c'est l'arme la plus puissante, enfin les explosifs ou la grenade, c'est l'arme la plus puissante du jeu. Ça permet de faire une attaque dans une, dans une zone adjacente, donc une tuile adjacente. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la tuile subit une attaque de niveau 10, y compris les, les héros d'ailleurs. Hein. Ouais, tout le monde. Tout le monde se prend une attaque de niveau 10. En défi. général, ça nettoie, euh, ça nettoie ah, ça tout le monde, sauf peut-être les boss qui ont plus d'un point de vie, okay. qui survivront. Voilà. Mais qui seront quand même amochés. Ça fait un donc, peu de bruit ça, par contre, ça fait augmenter automatiquement de deux tours le niveau oh d'alarme. Ça, ça sent, ça sent le teaser. Ça. Donc là, il ne faut pas la faire maintenant. Je crois ah, que dans le teaser, voilà. il a fait une grenade dans le teaser. <rire> et ça a fait... <rire> euh, bah, du coup... Euh, bah, euh, euh, là, il là. reste 2, 3, 4. Moi... La trousse de soins qui, qui peut ouvrir cette, cette porte-là Bah moi, bien sûr. Toi, tu es bon, donc il vaut mieux... Il faut que tu arrives déjà à la porte, Bah <rire> <y> du, <rire> du chemin, euh, bah, bah, toi, alors, prends-toi, prends prends il vaut deux, mieux que ce soit toi qui, qui, hein. qui ouvre les allez, Alors, deux. Euh, première action, je retourne, je vais piocher deux cartes. Oui. Ah Ah. C'est une search. ce que tu as des search. Oui, j'en ai une, mais ce n'est pas celle que je voulais. Parce Deuxième action, faut... je me déplace. Est-ce que t'as pas un truc qui te fait gagner un mouvement Eh ben que... j'ai un Move One and Search. Ah ben, bah, tu pas peux mal. Chercher le, ben, je vais soin. chercher la trousse de soins. Mmh. Donc c... tu dépenses cette carte. J'ai dépensé la carte pour faire un Move 1 ah, et là, un ça. Search. Search étant entendu, je peux pas l'utiliser pour la porte. C'est automatiquement pour ça. Ouais, ça. Ouais, ouais. Bon ben bah, écoute, je vais lancer un petit jeton pour la trousse de soins. Est-ce que tu non. veux me relancer Oui, relancer je vais relancer fait... parce que je suis celle hein. Je suis celle Donc celle-ci. J'ai fait deux. C'est beaucoup moins. Ça m'énerve de faire des dés Softly does it. Okay. Tu essayes d'étouffer le son et, et c'est pire. Oh, on, <rire> rajoute, on rajoute deux dés. Jamais essaye d'étouffer le son. Oh, c'est pas possible. Et donc le stealthy 5... s'applique à moi. Je l'ai oui. déjà utilisé, donc. Un, on add. Là, on a... tu vas relancer deux dés. Je vais parler français. On ajoute deux dés. Deux dés, tu auras le droit d'en relancer un sur les deux dés que tu relances. Celui-là, tu l'as déjà relancé. Tu fait combien Ça fait trois. Il est à combien Il est à ben Laisse tomber. C'est bon. C'est bien. Voilà. Tu récupères l'objet. C'est quoi oh, C'est une... un pot de vaseline C'était forcément pour moi. Non, non, c'est des bandages. C'est des bandages. Je peux... Excuse-moi <rire> Erwan. Je me suis dit, vu, vu, vu ce qui m'arrive, ça va être un truc. Non, non, ce sont des bandages et en tant qu'action... Je peux défausser une carte de blessure d'un héros de... Ah, ah ouais non, je me suis dit, ça y est, voilà je me suis fait en En plus, j'ai trouvé le pot de Vaseline, le seul truc inutile du... Tu le mets là-dedans. Ah oui, c'est vrai, mais oui, c'est fait pour ça. Oui, oui, Et eh ben voilà. Euh, alors, attends, attends. Ah, Est-ce que tu as la possibilité... Ah, je suis con, je regarde pas les bonus, c'est là où je suis con. Eh oui, faut, regarder un... ses Il faut regarder ces cartes. J'avais regardé ça en basic move et ce qui fait qu'au lieu de jouer la carte, j'aurais pu venir pour ça, la que un bonus as de... Bien vu, bien vu, bien vu. C'est de ma faute. Et c'est dommage parce que là on perd beaucoup de temps parce que moi j'ai des, des trucs qui me permettraient d'arriver jusqu'ici, tu oui. vois, alors que là je vais être obligé de. Tu veux que je le fasse Est-ce que, est-ce que tu, ah ben tu, tu, non, est tu, peux jouer une action encore ou pas là Non. Que dalle. Fait, moi, attends, je... attends, attends. Euh, terelec, terelec, non. Il te reste je une deuxième… Attends, oh, t'as fait terec, combien d'actions Non. J'ai pioché, je me suis déplacé, j'ai pioché, je me suis déplacé et j'ai joué une carte pour bouger, fouiller. Bah, bah, t'as mal combiné parce que tu aurais pu te déplacer deux grâce bah, à ton oui, bonus à je, bon peux, plus, et je peux ouais. le faire, moi, si tu veux, Léo. Moi, je peux faire deux et oui, ouvrir la porte. J'ai une carte ouais. qui me fait plus un basique. Bah, vas-y. Ouais, bah, vas fais ça. Donc, tu prends le 3 parce que sinon on perd du temps. On est ralenti, là. on est bloqué là. moi pour l'instant, je joue juste une carte. Tu joues une carte. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ta carte Plus un basic move. Donc, tu fais 2. Je fais 2, donc je fais mon mouvement. Elle fait un peu de bruit. Elle fait pas du bruit Il fait un de bruit, ouais. oui, parce que comment c'est C'est. On y va, les gars Oh, c'est du 1. C'est tout le bardac. Le bruit porte. On y va, les gars Le bruit porte. Et. Non, Tu, ah, ton non. Souffle. tu, tu retiens, retiens ton souffle en souffle espérant que si ça a été, été entendu. Ben, et tu as fait combien 1 hein ah, oh, C'est ben, bon. moins de 5. va bien. Va Il était celui-là. C'est ça. On y va On y va On va Et donc, deuxième et, action. Et, et donc, deuxième action, je vais euh, T'as pas un truc port. qui ouvre une porte euh, gratuite Mes ah, mains. Mes mains, je vais ouvrir la porte. Serre-toi de ta tête Non, je vais Pong J'ai une grenade. <rire> non, non, non, pas de ça, grenade, de pas de grenade. Allez, vas-y. Allez, 2D. Oh, yes! Oh, ah, bah non, c'est vrai que, que c'est pas le 4 Alors, attends, 14, 14, 14 j'ai fait hier. Alors, comme ça. Il, a, il est à 4 là. Il a 4 de résultat. 7, oh 7. Oh. Vache. Donc là, la porte, elle est ouverte, par contre. Ouais La porte est ouverte. Ah, je l'ai ouverte à la tête. Il a ouvert. Ah, C'est ce <rire> que je t'ai dit. Mais, mais, et, il a au casque anglais. Un bah, lourd, là. Américain, et, il a ouvert il a défoncé la porte. Oh, furie, un un coup pied <rire> de pompe <rire> dans la porte. Good save. Ah, Alors, bien good coup. save. Tu, tu arrives à ne pas faire trop de bruit. et Tu espères que n'a pas été entendu, mais le seuil ouais. était En fait, il est 4. 4 ah ouais, donc ouais, là, ouais. on est mort. Donc, une, une, nazie, euh, une, une patrouille, patrouille nazie, nazie entre euh, dans, dans cette euh, surprise, entre dans cette pièce elle est immédiatement suspicieuse. C'est un spawn niveau de niveau 1. Donc, on va regarder oh. ce que c'est. Bon, un, un soldat nazi. Juste, oh. juste comme ça. Oh. Bah, donc, eh. Il bah, rentre <rire> dans la salle. C'est ce qu'on appelle des un face communicant. Il rentre directement dans notre salle et euh il est suspicieux. Il n'a dit que... Et il te dit, mais va, va, et se demande pourquoi un Américain, bah un, bah un Anglais, et une Russe ça. sont là. Il <rire> faut les faire une pelote. <rire> mais que se passe-t-il On dirait <rire> le début d'une mauvaise blague. Il faut les faire une pelote. Voilà. va pas passer. Alors attends parce que moi j'ai un, un interrupt. Quand une, une unité nazie entre dans ma tuile, je peux faire une attaque. Ah bah ça c'est bien ça. Ouais. Bah, mais droit Il a le droit de jouer une carte en dehors de son tour Bah c'est une interruption. Ah donc bah oui, interruption. Bien bah de toute façon, vrai, oui, euh, oui. moi, je n'ai plus rien à faire. Bon, euh... bah vas-y, je fais ça. Je vais vraiment être à poil après. Hein. <rire> bah on est on on un peu tous Alors, là. Alors, qu'il rentre et tu, tout de suite, tu fais… Bah, euh... Je lui mets un coup de poignard. Un coup de poignard. voilà bah, coup de, de voilà. surin. Deux. Euh, je vais dépenser ma carte et je vais pour faire euh, le duel. Un plus tu deux, deux ça aussi. fait quatre. Et t'es à poil, là. Oui, ouais, là, ça carte. y est. Bah, J'ai plus qu'une. Une carte. Par contre, t'as beaucoup de jetons d'héroïs. Ça, c'est Ça pourra servir. Mais bon, bon bah, très bien. Est-ce que tu as tout fait, toi euh... C'est bon. done. Ouais. Donc, moi il me reste, moi, le jeton 4. Et c'est là où tu vas Donc, pouvoir Là, aider. je vais pouvoir utiliser mes cartes pour me déplacer plus rapidement. OK. Et est-ce que j'ouvre la porte Ben, bah, t'as le déguisement, hein Donc, normalement, euh... <rire> t'as hein le, le déguisement. hein. Ils sont niveau 3 et tout. Mais est-ce est que de derrière, vous pourrez… Euh... Moi, je, oui, j'ai mon Swift euh, an Arrow. Donc là, Parce que là, il va y avoir du niveau 3. Hein. Je pourrais bouger 2, piocher une carte et faire une attaque à distance. Hmm. Ou alors, hmm. moi, derrière, je peux revenir jouer en premier et essayer de tous les éliminer. Hein. Tout à fait. Oui, tu as raison. C'est pas bête non plus. Ouais. Tu tentes, Claudine. Hmm. Allez, j'y vais. Tu l'as déjà fait. Je, je vais d'abord… Euh, je vais faire plus 1 à mon… À mon basic move, donc ce qui fait que mon, a, ma, mon action de déplacement, d'accord Oui. Non, ne fait non pas un, mais deux. Donc, je me retrouve ici. Tu lances un bruit. Ah oui, tu as raison. <rire> je ne veux pas <rire> balancer, hein, mais… C'est vrai, vrai que tu as raison. Alors ça, je, je, je vais mettre ma défaut ici. D'accord. Donc, c'est un bruit. Un hein? bruit, Ah ouais. oui, tu as raison. Deux. Okay. Deux quand même. Hein. Oh. Noisy. Ouais, Ce, le, le son porte, on, on, on augmente le niveau d'alerte de la, de la salle la plus proche. Oh, ah. C'est bien ça Mais par contre j'ai pas atteint le 4, donc il ne se passe 4 rien 4 de plus. 20. Bon. Okay. J'ai mon déguisement, oui. Alors du coup, est-ce que j'ouvre la porte Quand ça coupe, il faut relancer. Une... Allez, on relance. On y va. Est-ce hmm. que est -ce que c'est une. Est-ce que c'est est une porte à 3 bon. hein. Porte à 3. Est-ce que, est... est que je l'ouvre Vu comme on est parti, est le côté malchance était là. C'est toi qui joues en Mais, dernier. elle joue en dernier, donc du coup, elle peut rejouer pour attaquer. Euh, et nous, on vient finir. Je vais, je vais piocher deux cartes en espérant que j'en ai une qui me permette d'ouvrir la sans porte bruit. sans bruit. Pour l'instant, okay. je n'ai toujours pas pioché, donc il me reste ma deuxième action. Je vais piocher okay. deux cartes et j'espère que j'aurai la fameuse carte que j'attends. Alors, ah, j'ai gre une grenade, ça y est, j'ai une okay. grenade maintenant. <rire> je ne suis pas sûr ce soit une bonne idée. Ah, mais... <rire> et j'en ai une qui me permet d'ouvrir et de, de me déplacer de 1 et d'ouvrir une porte sans faire de bruit dans oh, l'ordre de mon choix. choix. Ça, Donc cool. ça y est, j'ai la carte que j'attendais, ah, oui, cool. je vais pouvoir la jouer. Parce qu'évidemment, quand on connaît son deck, oui, oui, c'est plus facile est plus de savoir facile ce de jouer. Dont on est capable. Ce... Voilà. Donc je vais faire ça, je joue oui, cette ouais. carte, j'ouvre d'abord la porte sans faire de bruit et ensuite je pourrais me déplacer de 1 gratuitement. Tout à fait. Là. Voilà. Et alors là, niveau on 3. va tout de suite voir ce que c'est. Okay. Niveau 3. Oui, niveau 3, une carte. Ah, un expérience 601, oh. deux zombies et un nazi-dog. Oh là de... là, oh là là. Oh deux zombies. Deux zombies et un, un, un nazi-dog. Et je me demande si ça mériterait pas... Euh... La grenade ça pas une grenade. Oh, une grenade ah. non. non, quand même pas, attends. Ah non, t'as ton déguisement. T'as euh, sur... ton déguisement, ça passe. <rire> ça passe. Ça passe. Ah. J'ai un la... cadeau pour vous Devant la bande des mutants, là, <rire> et un chien. Donc Là, à ton tour, ils vont juste passer un petit peu plus. Alors, pour l'instant, ils sont comme ça. Ils vont Normalement, à mon tour, ils passeraient... Euh... Euh, suspicieux. Enfin non, euh, non, non. Euh, me, me la... me, euh, en alerte. En alerte. Mais bon, ton déguisement, donc mon déguisement... Ils vont risquer faire C'est pas mal. Ah oui, on avait augmenté le niveau d'alerte. Donc oui. là, maintenant, ils sont suspicieux, mais Pourquoi ils le resteront parce qu'on avait augmenté le niveau d'alerte. Ils étaient déjà suspicieux. Donc là, quand ils pop, au lieu de poper en suspicieux, ils popent en état d'alerte. D'accord. Oui, mais Mais peux... j'ai mon déguisement, déguisement. Ils vont rester en état d'alerte. C'est ça. Ils vont rester ah en état à la fin de ton tour. Voilà. À la fin de mon tour, au lieu de déclencher le truc, ils vont rester comme ça, puisque, euh, puisque c'est ça. Mais non. Alors, ah non, non, non. Oui, on c est, est d'accord. Tu as raison. C'est une interruption. C'est une interruption. Ils m'ont repéré. Mais as ils devraient passer en, en, voilà. en, en, en alerte. Ils sont en suspicieux. Et celui-là est défaussé. Et je défausse, tu as raison. Je okay. défausse mon jeu. D'accord, c'est bien l'interruption. Quand voilà. tu es spoté, tu où... n'augmentes pas le niveau d'alerte. Voilà. OK. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Mais... J'ai fait mes deux actions, mais il me reste plein de cartes. Alors, j'ai peut-être intérêt à essayer d'en dégager, hein. dégager un maximum. Ah ouais, ça pue, là. Oh, bah, écoute, je vais utiliser ma carte spéciale. Là, ils sont vraiment trop nombreux. Ouais. Donc, voilà ce que je fais. J'espère je mon... que ça sera mon heure de gloire. On va ange voir. de la mort. Je vais faire ange de la mort. Mais avant cela, j'ai une compétence qui s'appelle... Euh... Vengeance. Vengeance. Voilà. Et qui me permet... Tu peux bouger de 1 et de faire une attaque de mêlée contre une unité nazie. Si je peux faire une attaque de mêlée, j'ai le droit de me déplacer gratuitement. Mm -hmm. C'est le cas là. Oui. Donc je peux faire vengeance, une, vengeance, une attaque gratuite, enfin une... un déplacement gratuit qui me permet de faire une attaque de mêlée. Okay. Et pour cette attaque de mêlée, je vais utiliser ma carte Angel of Death qui me permet... Wow 2 plus 2 en attaque de mêlée contre toutes les unités nazies sur la même zone que toi. Donc je vais faire des attaques... De mêler au corps à corps, donc avec mon couteau, mais au lieu de lancer 2D, je vais ça lancer 4D. Va oh la vache! Ah oui, alors là, c'est la, la, la danse des lames. Parce que du coup, euh, euh, donc celle-là, elle vient là-dessous, hein, c'est ça? Elle, elle, elle vient là. Non? À, ah oui, tu as raison, tu as raison. C'est ma carte spéciale, elle va ouais. ici. Elle donc ne là, reviendra pas. 4D sur les 4. Ouais, euh, sur chacun, donc euh, il faut que je vois. Et puis j'ai des taux des bonus. je peux relancer ouais, des blancs, euh, je peux faire un spécial. T'as un spécial, là, as un spécial hein, oui, le spécial sur les Sur lui, voilà. Ouais, alors, l'expérience. C'est l'expérience. De... Ouais. Experiment. 5. Alors, c'est quoi sa défense à lui C'est 6-6. 6 Bon, bah, je crois que. Ouais, je crois que je vais le viser lui. Bah oui. Hein. Ah non, les zombies sont plus durs en fait. Hein. Les zombies sont plus durs. Ouais. Mais lui, quand il attaque par contre. Ah, coups, il euh... attaque à 8 eh. ah, ouais, assez mensuel. Bon, ils en sont pas là. Hein. On non, va ils les... vont pas attaquer tout de suite. Donc, je vais d'abord attaquer le... les plus durs, c'est les zombies. Ok. Je commence le zombie. Ok. Allez. Du sneak, accurate. Ah la vache On dirait Guillaume ah, On dirait Quentin C'est Quentin Eh bien, je vais jouer Tactical ou Sacre Bleu. Enfin, Tactical. Tu, tu le prends pas sur euh, le, le gros bourrin Non Tu le prends sur le zombie J'ai dit que j'attaquais le zombie. Okay. Donc là, maintenant, je fais ça. Okay. J'élimine automatiquement le zombie Allez. puisque je fais un avec. résultat spécial. Et oui, avec le curry. couteau, un résultat spécial, c'est critique. Tu le tues. Deuxième attaque. Deuxième attaque. C'est qui Je vais le faire sur. Mais de toute façon, tu feras sur tout. Oui, ouais, mais il faut, euh... dire, ouais. faut, il faut quand par même désigner à sa cible et par et rapport à l'utilisation de mes cartes. Je vais le faire euh, sur le deuxième zombie. Je, okay. je commence par les plus durs. Ok. Euh... Il y a du, sni... ah, enfin, il y a bon. du accurate. C'est bon, bon. Direct dans le point faible. Bam. Voilà. Ensuite, troisième attaque, je l'ai fait sur l'expérience 601. Ok. Il n'a pas l'air content, l'expérience 601. Oh, oh, oh, oh j'adore quand un dé se fait comme ça, c'est-à-dire que tu as pourri, pourri, pourri et juste ce qu'il faut pour que ça fasse mortel. Oh, comment tu lui as sectionné l'artère fémorale bon, C'est ma grosse attaque, hein. bah, c'est ma carte, hein, mais là, c'était le moment. Et enfin, je vais faire une attaque contre le, les contre chiens. Contre le dog. C'est combien C'est du 5. Oh, il y a encore bon. du précis. Oh, bon, et là, j'ai cleané Bref. sacrément une room sans utiliser mes, mes jokers, donc je vais avoir un au hasard, vas-y, prends-en un de chaque. Voilà. Et c'est toi qui pioche. Un jeton d'attaque. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Eh bah, ben, je trouve que là, ça vient de se passer sans accroc. Ah ou oui. ouais. Bon, j'ai dépensé beaucoup de cartes. Hein. Ouais, mais, ça, je pense que bon là, là, là, c'est bien. Ok. ton euh, enfin, euh, tour. Est-ce que c'est terminé okay. J'ai utilisé pas mes de deux pas actions. Goûter, euh, normalement, quand on bute des nazis des... normaux. On Allez, peut looter à condition d'avoir un, un résultat, un, mais j'ai utilisé ouais, le résultat spécial pour le tuer auto automatiquement. Tueux, automatiquement ouais. Plutôt que de prendre le risque. Oui, je suis d'accord. Euh, donc ouais. là, je vais rien faire d'autre. Bah, euh, ou alors, est-ce que je joue une carte bah, parce que ça, ça me permettra piéger une Oui. Non, là, je pense que c'est bon. J'arrête. Fin du tour. Donc là, on réunit tous les jetons. On fait passer le niveau à 1 de plus, enfin le tour, ah oui. le compte pour 5. Hein. 5 On est à 2 de l'alarme. Hein. On est à deux de l'alarme. Je suis à 5 en cartes, donc j'en pioche pas. Tu as combien de cartes en 5. 3 plus 5. Moi j'en ai 5, j'en pioche, en pioche pas. Toi t'en pioches. Et toi Erwan C'est bon, j'en pioche. Ok. Parfait. Alors, eh ben, c'est reparti pour un tour. Ouais. On est encore sneaky. Euh, on n'est pas encore chopé. Alors là, il y, a, il y a quand même un objet qui est une sorte de... De roquette. Oui, de roquette, ouais, ce qui va donner des armes. Hein. En général, c'est ça. Hein. Je crois que la roquette, c'est... Euh... Oui, ouais, il va y avoir du, du lourd derrière. Ouais. Euh, Claudine, est-ce que tu nous attends pour aller dans la grande salle, là où il y a deux documents Est-ce qu'on ben, te ben... rejoint d'abord ou est-ce que tu ouvres d'abord pour qu'on essaye de venir faire ça Ce qu'on pourrait faire, c'est mmh. faire la lancer la grenade hein, là-dedans. Moi, je suis d'accord. <rire> Alors, ouais, quand la grenade, ça, ça va augmenter ça. de 2 le, le de niveau. Façon, Et là, façon. ça sonne. Erwan, il va, Erwan il, va, il va mettre un peu de temps là, pour, euh, pour arriver. Alors, attention. Quand on déclenche l'alarme, si on a déclenché l'alarme autrement qu'en y arrivant normalement, oui. le, la roue s'arrête automatiquement. Et donc, on applique la, la, fin du, la fin du truc, la fin du tour. Ok. Ok. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux que ceux qui pas joué à la fin. Il vaut mieux que je qu joue euh, en dernier. En fait. bah, oui, c'est ça. Si Parce tu que qu'est-ce qui se passera Tu feras du bruit, euh, on va arriver là. Peux, ouais. Non, mais je ne peux pas lancer la grenade. C'est dans la que... pièce principale ouais. Ouais. Moi, je ne peux pas bouger de deux. Enfin, pour l'instant. Il faudrait que je pioche et que je tombe sur la Moi, j'ai une Sinon, grenade aussi. Hein Sinon, de toute ah. façon, on va lancer la grenade. On va lancer la grenade et ça va faire arriver l'alarme. Donc, autant prendre le tour qui nous reste là pour reconstituer notre carte, arriver tranquillement. Oui, je suis d'accord. Et, euh, et, et, et quand, si on lance la grenade qu'on est ici, on n'ira pas plus loin que cela. On ne fait pas deux quand c'est comme ça. Hein. Ça s'arrête dès qu'on rentre dans cette zone-là. D'accord. C'est ça la règle. Donc, si on le fait ici, on, on montrera là. On, on, on on là et le tour s'arrêtera. Il nous restera quatre. Donc, tours. il vaut mieux que ce, bon. qu il, bah, oui, sûr, que, que ce soit le quatrième du prochain tour. Voilà, bon. c'est ça. Et eh bien, à ce moment-là, oui, vas-y, euh, Claudine, tu joues en premier. Je joue Moi, en premier. Du move 2. De... Et je ferai de la range attaque éventuellement. Bah, on, fait du, on fait ses réserves de cartes et on, on, ah, alors on chope quoi. du... Okay. Euh, alors, qui peut attraper Parce que moi, je fais quand même un peu de bruit. Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait... Il vaut mieux... Moi, je ne euh, fais pas de bruit. Bah, bah, moi, je ne peux tu pas. toujours n'ose pas dire que... Moi, je ne fais gagné. jamais de bruit. Mais... Bon, allez, <rire> euh, je on commence. avec ma Je commence. Allez, vas-y. Je vais prendre le. en espérant ne pas faire trop de bruit. Mais okay. j'ai pas d'objet, j'ai plus d'objet, donc autant hein? que j'en prenne. Tu as les deux dés de bruit pour la caisse pour, à roquette. Ouais, la caisse à roquettes qui va être une arme peut-être un peu spéciale. On va voir. Ça fait 3. Bon, ça doit être jouable. 1 ah Non, donc quoi 3. Bord. Bord Bord Bip Deux Bip Va te faire bip Je glisse alors que j'essaie de ne pas faire de bruit et on rajoute deux dés de bruit. En et en le seuil, c'est 3. C'est 3. Donc déjà, tu vas être obligé. On en mettait dedans. T'es dedans, t'es hein, ouais. déjà à 3 pour, pour toi. Ah bah non, si, il fait des blancs. Ah, bah, ah non, bah non, c'est égal égal, égal prendre, ça passe, donc t'es dedans. Donc, il y a une, une unité nazie qui rentre, elle est tout de suite suspicieuse. Et ah. c'est du niveau 1. Hein. Et donc, elle vient forcément d'ici. Oui. Voilà. et c'est un officier nazi. Ah, là, ah oui, d'accord. Ah, bonjour. bah oui, il arrive des bureaux, <rire> hein, c tout, à, voilà. tout se tient, tout se tient. Guten Tag. Ausweis, bitte. Papieren. <rire> euh... Je suis en vacances avec ma grand-mère, je visite les châteaux. <rire> Jeune je suis... français. il y a. Bon, écoute. Voilà. Bah, je vais essayer de lui régler. J'ai fait qu'une action, hein, c'est ça. J'ai fait une action de, de, de fouille. Mmh. Il est suspicieux, tu as raison. Je vais essayer de, de l'éliminer. En plus, alors tiens, il faut mal. mettre. Oui. Le Combien oui. le nazi a-t-il de défense Nazi officier, deux seulement. Oh. Par contre, il donne plus ça en défense à tous ceux qui sont dans la pièce. Ah oui, euh, il vaut mieux l'éliminer avant. Il motive les troupes. D'accord. Bon, ah, ok, vas-y. Allez. Bon, je le fais au couteau, peut-être. Hein oh ben, wow. Oui, sur du 2, là. Mmh. Même si tu ne l'as pas en. Ouais, j'ai plein de. de... Bah ben, oui. 4. Bon. Il a à peine eu le temps. De rentrer, il est parti, les potes devant. Et là, je ne gagne pas non plus d'héroïsme parce ben, qu'il n'y qu en avait qu'un. Par contre, par contre, par contre. On, on a quitté la salle, voilà. On aurait dû même le mettre, le mettre avant. Euh, euh, alors ça, du coup, ça veut dire que ça règle ça. Maintenant, tu peux le retourner. Maintenant, je peux le prendre. D'accord, c'était ton action. Donc, qu'est-ce que c'est Un oh. os. <rire> c'est un biscuit de chien. <rire> biscuit pour chien quand tu es attaqué par un dog, tu cancels l'attaque. Petit, <rire> petit, petit, petit, petit, petit, là, raté, Parfait, donc ça c'est ma première action. Oui Germain Attention, ça ne marche pas avec le chat. <rire> <rire> bon, on aurait bien eu besoin important. Euh, euh... Deuxième action, je crois que je vais piocher deux cartes. Hein. je ne vais pas ouvrir la porte. Hein. Non, tu vas fouiller la, la, la médecine Tu es sur place fouille la médecine et puis comme ça, nous, on a juste à faire un déplacement. On a le droit de faire deux déplacements Non, non hein un, seul déplacement un seul et déplacement un seul déplacement en action basique et après, tu peux jouer des cartes. Ah oui, ok. Euh, non, je vais piocher deux cartes. Je préfère okay. piocher deux cartes. Allez. Un une interrupte Voilà. Et un move. Donc là, j'ai beaucoup de cartes. Euh... C'est tout. Euh... Qui veut aller Qui veut, être, euh... qui veut être deuxième joueur bon, voilà, Je pense que c'est pas... Toi, tu vas jouer en dernier avec la grenade, c'est ça moi je vais ouvrir la porte. Mais euh, même il pourra pas venir c'est à ce tour-ci la grande tour histoire. Tu pas as de après. carte qui te permet... Mais tu peux piocher des cartes hein oui, T'as oui, pas oui, de carte qui te permette de, de te déplacer... Euh... Mais j'ai plus qu'une carte dans ma pioche Bah ben là... Euh... Alors quand tu as plus qu'une carte dans ta pioche, tu re, re, remélangeras... Fait... Non non, ah, tu après. remélangeras l'autre et tu en retireras une définitivement. Ah oui tu t'épuises aussi, je Tu T'épuises peu aussi, peut-être... Peu peu bah là non, mais je peux faire avancer, piocher deux cartes et espérer en choper une et au tour d'après avancer plus. Donc tu joues en deuxième, ouais, de toute façon. De toute façon euh... ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais J'avance juste dans le couloir et je vais piocher deux. Ça c'est un tour, comme on les aime. Rapidement. On y va les gars Concis. Et plus un tout basic move. Voilà. Eh ben, Alors, oui, tu prochain, peux. Tour. prochain tour. Prochain tour. Mais là, tu as fait t as, t as pioché. Voilà, c'est ça. Mmh. Fait basic move non, j'ai pas envie Donc de toi tu as ça. terminé là. Hein mmh. Oui, moi c'est bon. Tu as fait tes deux actions. Mmh. Ensuite, qui veut jouer en troisième ouais, Moi je veux bien, comme ça je vais.. De toute façon, j'ai pas grand chose de plus à faire. Je vais avancer du case. Pareil, j'ai avec toi. Tu n'as pas de carte qui te permet. Et tu vas piocher des cartes non et Je vais piocher de... des cartes, oui. Parce que les fous, ouais, je reconstitue un peu mon stock. parce que oh, ben C'est bien, euh, c'est bien. bien, oui. bien. Euh, et bah, du coup, à moi, en quatrième. Tiens. Première action, un move. Ouais. C en fait, quand on ne me demande rien, ça se passe bien, moi. <rire> Mais ils ne pas me demander quelque chose. <rire> je fais un move. J'aurai éventuellement un plus 1 à basic move. Tu peux le faire. Hein. Ça fait les... potentiellement un peu de bruit. Bon, on Donc, va je voir. Viens avec toi. Ça fait beaucoup de son. Tu fais tomber <rire> un objet. Tu fais tomber un objet face visible. Ah, j'aurais pas dû prendre la queue du chat. Ah, Celui-ci. Con. Oh non, mais en plus. Mais il est face visible, ça veut dire que n'importe quel héros peut le récupérer pour une action gratuite, dont toi. Mais on, on ne peut en récupérer que, que un. un. d'accord. Voilà. Okay. Et comme tu fais un maximum de son, tu rajoutes deux dés de, de bruit. Bon, ben. Bah, Ouais. Bah, je vais faire mon style-ci, je vais en relancer un. Oh la vache, mais Guillaume arrête. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça fait donc 5. Donc... Ah ouais, 5. Attention, voilà. le seuil il est de 7. Ça y est à 7. Ouais, ah non, non. Euh, donc là, je ne peux pas te toucher, donc je suis obligé de le mettre comme ça. Non, non, non. non bah, ça fait 7. Ah purée. fallait me faire confiance si on peut faire du bruit, je Toutes le les salles qui sont rattachées par, euh, à celui-ci par un couloir augmentent leur niveau d'alerte. Oh. Donc ici, eux, ils sont directement en alerte. Eux, ils sont en, en, en, sans sans alerte. <rire> en menace. Mais alors, attends, ils sont en menace, mais ils ne sont pas encore révélés. Donc, ils ne font pas augmenter le niveau puisqu'ils ne sont pas révélés pour l'instant. C'est juste que là, il, y, il se passe un truc, mais il ne faut pas encore augmenter la menace puisqu'ils ne sont pas révélés ici. Si ah, euh, je crois que, si, en fait, je pense que quand ce, ce truc-là se passe, euh, quoi qu'il en soit, ils vont popper. Ils, ils vont popper. Oh la vache! Et là, ils sont ici, hein, c'est ouais. ça. Ce qui, est, ce qui est logique, en fait. Oui, oui. Bah, c'est tant mieux, effectivement. effectivement oui, bah, c est, c est, sinon... En gros, ils sont là, on ne sait même pas là, qui c'est, mais ils vont gueuler. Si ouais. on ne se sent pas, ils vont gueuler euh, à la fin de ce tour. De ce tour. Non, de, de, de ton tour. De mon tour, qui est le dernier. Et il me reste une action. Donc ça, c'est le récupérer, c'est une action gratuite Oui, si tu, le fais. Si tu veux, tu peux oui, le récupérer. Bah oui, je vais le faire. Voilà. Euh, alors, est-ce que j'ouvre le bandage En fait, tu vois, il y, y, y a des résultats qui te font perdre tous tes objets. Dans oui. ce cas-là, tu aurais pu en récupérer qu'un seul. Qu'un oui, voilà. je comprends. Euh, euh, euh, euh, euh, il me reste encore une action. Il me reste une action et des cartes, hein, éventuellement. Donc, j'ai pioché deux cartes. Là, ce qui serait bien, tu n'as pas une bombe ou quelque chose pour… Ah, moi, je peux, je peux te filer Je peux te filer, c'est gratuit ah, mais non, c'est pas moi qui ai de la grenade. Et puis il y a deux portes. J'ai une, une carte, mais je ne peux pas te filer une carte. Par contre, je pourrais te filer un objet. Euh, un, un objet, bon chien. Bah il explose. Non, puis il y a deux portes qui me séparent. T'imagines le nombre d'actions et tout que ça demanderait et tout. Non, là, on est grillé, on est grillé. Donc soit on, on applique le plan encore plus vite et puis on ouvre. On ouvre, on fout une grenade. Et... Parce voilà. que de toute voilà. façon, ils vont ouais. popper. Donc ouais. ceux-là, ils vont. De toute ouais. façon, l'alarme, la elle là, passe hein, pas hein. là. Là, pour l'instant, on va passer à Ah non On va passer à la fin de ton tour. On va passer à 6, il faut Oui. Et ensuite, ça va être la fin de notre tour, à de nous tous. Donc ça, et ça va monter, ça va et là, monter la salle la d'alarme. La ouais. Et là, il va falloir aller très vite. On n'a pas été très très discret. Hein, je je, bah, C'est à cause du chat. Hein, moi, suis ouais. vrai, <rire> il Ils nous avaient jamais dit qu'il y avait un chat. Hein. Euh, oh, bon sang, qu'est-ce que je fais en deuxième action Non, bah, je vais piocher. Tu pioches deux cartes alors, ah, je pioche deux cartes. Donc, j'en pioche une. C'est ma une. dernière. Tu, tu remélanges remélange ça. Tu en, tu, en, tu en élimines une oui. tu, au hasard. Tu sais pas laquelle c'est. Tu la mets en dessous. Voilà. Et j'en pioche une deuxième. Voilà. Et tu espères que tu as de quoi nous sauver. Mais les attaque. Ignore all damage. Non, c'est que de l'attaque. Et comme c'est la fin du tour, c'est de l'attaque. C'est tout. Voilà, pour l'instant, c'est dead. Tu ne peux rien faire Non. Bon, alors, <coughs> eux, on va les faire popper. Ok, donc il y a un 1. Un 1. Officier nazi et soldat nazi. Oh la vache, la méchante combo. Et l'autre, c'est un niveau 2 Deux. Un niveau 2, ouais. ouais. Trois zombies. tout chaud. Et donc, eux, ils étaient en alarme. Pour il crie. de 1. voilà ok à la fin donc c'est la de fin la, de ton tour fin de la round si je ah non non non, à non. 4. fin de leur tour fin de ton tour oui fin de mon tour leur tour il y en a qui sont là donc on va les faire euh, agir ah d'accord oui parce que quand ils ont popé ils agissent donc on va aller dans le alors est-ce qu'on a toutes les cartes c'est bon on va aller dans le sens de leur euh, initiative activation. initiative est-ce qu'il y a un... est-ce qu'il y a alors on commence c'est le, le fils et nazi. nazi donc ouais. qu'est-ce qu'il va faire il va ouvrir la porte qui est là il, il, oui, c'est ça. C'est okay. tout. Il, il ouvre la porte et il reste là. Ensuite, est-ce qu'il y a un soldat, soldat. nazi Oui, oui. Ouais. il va avancer. Oui. Et c'est tout pour l'instant. Oui, il fait une fait. action. Euh, les, les zombies… Il n'y en a pas. Et les zombies… Eh bien, ils avancent. Oui, Deux, que, ils avancent de euh, 1. 1. Voilà. De 1. Voilà. OK. C'est tout. Ça, c'est la fin de leur tour. Maintenant, c'est la fin de, de, de, de la notre la... tour à tous. Et alors, qu'est-ce qui se passe Et là, du coup, bah, c'est… Donc, ça s'arrête là, ici voilà, ça s'arrête là. Donc ça là, on là. joue ça, tout. Voilà, on ouais. est en niveau d'alerte. On est maintenant en niveau d'alerte. Et Qu'est-ce que ça veut dire bah on Immédiatement, on va tours. et on va popper tout ce qui reste sur le plat. C'est-à-dire quoi tout, ah, tout, tout ce qui reste. Sur le oh Tous les bâche. ennemis qui restent. Alors ici, un 2, s'il vous plaît, mon bon monsieur. Alors, oh la 2, c'est ça, niveau 2 ouais. Ouais. Expérimentation 601 et zombie. Expérience 601 et un zombie. Oh, purée. Hop, ça va faire mal. Ici, on a un petit 1. Un petit 1, c'est un soldat nazi et un chien nazi. <rire> et, tout de suite, je trouve ça moins drôle. Ici, un niveau 3. Un niveau 3, ouais. 3 zombies et un tracking bomber. Oh là là là là là. Un... <rire> tracking bomber, il va venir vers nous et il va exploser. Ah et ah donc, merde. il fait l'équivalent d'une bombe. Donc, on n'a oh pas merde. intérêt à ce qu'il nous, ra oh nous rattrape. Merde. Oh merde. Ici, on a un niveau 1. Un niveau 1, c'est un zombie et un soldat nazi. Oh là là là là. Ici, un niveau 3. Un niveau 3, expériment 6XX et un tracking bomber. Aïe, aïe, aïe, aïe, je veux pas Ma maman. Ici, un niveau 3. Bon, mon niveau est 3... sorti derrière moi. <rire> <rire> Trois zombies et un tracking bomber. Alors là, j'ai plus de zombies. Donc, on est... Donc tu n'en mets pas. Voilà. Oh, et un tracking, un tracking bomber. bomber. Ah merde, on aurait dû commencer dans l'autre sens. Un mmh. tracking bomber. Et puis là-bas, on a encore un niveau 3. Niveau 3, le général Wolf et deux expériences ah. 6XX. Il est où, le général Général Wolf, c'est euh, le, le, le gros sur son trône à pattes. Il n'est pas gros, il est enrobé. <rire> et pour finir, il un niveau 2 possible. ici. Niveau 2 ici, expérience 601 et un scientifique nazi. Ah, Voilà. Il y a un peu du monde tout d'un coup. Hein. Là, tout d'un coup, on a le token de ouais. spawn. Là. Ouais. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire maintenant le, on est dans la phase d'alerte. On est dans la merde. Et donc, au oh. lieu, de, au lieu de, de, de définir notre, notre, notre initiative, initiative notre, enfin, notre, notre tour, activation, notre activation, faire, on oui. au lieu de la choisir, elle va être aléatoire. Euh, okay. Il faudrait suivre d'Erwan. Ouais. Donc, je vais les mettre comme ça. On va les mélanger. Ça, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y pas. Je vais vous en donner à chacun. Voilà, tac, tac. Oh Allez, on regarde combien on en premier, met. Moi, je suis 3, 2, 4. Alors Alors, qui est le premier Moi. Eh bien, c'est toi qui va donc euh, agir en premier. Ça me fait suer. Ah, alors attends. Attends. Ah, il fallait ah non. Faut ah, aller tirer des cartes, non On l'a fait ou je sais plus Ah non, non, non oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Il faut, mais j'étais à 5. Qui de est à 5, moi je suis, déjà, je suis déjà à mon maximum. Je suis déjà à trop. Mais tant pis, on s'est blindé. il va falloir qu'on fasse. Là, en gros, ça va être un espèce de gros rush parce que on a quatre tours pour au moins trouver ces deux documents-là. À mon avis, il faut absolument un super loin. faire sauter une bombe ici. Quoi. Voilà, absolument. Et puis après, on se barre par là. Hein. Ouais. Mais ouais. on aura peut-être qu'une victoire. C'est Arwan de hein. le dernier. Euh... <rire> <rire> <rire> Donc, mais moi, j'ai une bombe. Hein. Moi, je suis quatre. troisième. Ouais, euh, mais, suis ouais troisième. mais ouais, mais ouais. Ah. Donc, les bombes sont en trois et en quatre. Donc, pendant ce temps-là, nous on fait quoi On compte Fleurette. Mais euh, non, c'est nul. Autant mmh. qu'on élimine. Mmh. Bah, de toute façon, c'est ouais. toi qui commences. Il faut que tu fasses un maximum de bah, je vais rentrer faire du... juste pas dans les pièces. Je vais genre, pas rentrer en faire bah du c'est ça. Ça. qu'on va pas rentrer dans cette pièce-là. Bah, Après, non, ils je... vont arriver par ici. Moi, mais de toute façon, droit. ils vont ouvrir la porte et ils vont venir là. Et, et tous ceux oui, qui, mais... qui peuvent tirer à distance, donc lui, ils vont vous tirer dessus. Oui, mais pour l'instant bah justement, je vais faire du range attack. Mais premièrement, il faut bien que je l'ouvre parce ouais. qu'elle n'est pas ouverte. Donc, je suis obligé de craquer une, ex... une, une action pour est ça. Est-ce que tu pas des cartes pour faire plein de… Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça, c'est sûrement... Ben bah non, non, non, non, non, non. Non, bah mais après, euh, oui, je peux en éliminer déjà trois avec celle-là. Oui, là, il faut que tu utilises tes grosses, tes grosses cartes. S. Tu ne les as pas utilisées, tes cartes non, spéciales Non, non, je ne les ai ah pas vas-y, là, vas-y, là, il faut y aller maximum. Action. Première, première action. action, je suis obligé d'ouvrir cette porte. Alors, vas-y, tu ouvres la porte. À la rigueur, le bruit, on commence à s'en foutre un peu, non Oui, oui c'est diras... ça. Oui, ça. oui non. Parce que... euh, non, je relance. Zéro, c'est bon, Tire même pas. Bon, alors maintenant... Maintenant, je... Ma... Non, alors c'est une carte. Je fais une attaque plus 1 à distance avec mon arc contre 3 cibles différentes et les résultats vierges blancs sont relancés. Wow. Alors, cette carte, tu la mets en dessous. Ah tu ouais. la je, la, je la mets là en distance pour l'instant. Donc ça me fait 4. Donc ceux qui tirent à distance, c'est lui. Donc ah, j'ai comme... tu... y a Il faut lui tirer sur la d'abord. Oui, bomber. bomber. Attends, attends, attends, attends. Pas sûr Je crois que tu dois, es obligé de tuer ces deux-là d'abord. Ouais, ah, à cause Donc, de tracking la. Tracking oui. quand on a la capacité de précision, oui. qui c'est qui l'a Toi, tu l'as Je sais pas. Non. Oui, tu es, le sniper, ça. tu l'as, toi. Non, moi, j'ai pas si, regarde, tu es accurate. Accurate ouais. On peut faire sauter le trocker et ça fait comme une bombe. Ah, en fait, excellent. Mmh. Ouais, et mais toi, moi, avec ton arc, ça ne marche pas. Tu peux pas lancer mon couteau Je peux pas <rire> lancer des bandages <rire> Tiens, <rire> <rire> n'as pas accueilli toi. toi. Non, non j'ai curé bon. que sur Alors plutôt. sur quoi sur quoi non, tu Il vaut mieux non mais de toute façon tu as, as, as la ligne de vue là. Et la ligne de vue elle elle est bloquée. Elle est bloquée à cause de eux, c'est ça Voilà, tu as la zone ah, là. Ah mais est... oui, c'est vrai. Tu dois d'abord tirer sur ce. Non. là eh ben Donc j'ai mes trois premières attaques. Alors On tu sais fais sur est qui d'abord Sur qui d'abord Je vais faire sur le 101. OK, Il y a 6. Vous avez déjà tu vu peux ça lancer, Tu peux relancer <rire> les blancs. Hein. Vous avez ah, déjà vu ça Oui, oui, ouais. <rire> <rire> je peux relancer tous les blancs. Hein. C'est mon attaque. rirole <rire> blanc, crisol. Ah, ah bah c'est parfait. Ah, putain, <rire> sérieux, ça. De, euh, pour tes Oui, je m'échauffe. J'aurais dû compter tous les blancs que j'ai fait depuis le début de la partie. Sincèrement. Ah, mais, ah, mais c'est beaucoup là, mieux. Ça va faire beaucoup plus mal. 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, il fait 1, 2, bon. ça fait 7. Non, mais c'est bon, c'est bon. Il est euh, mort, il est mort. Oui, mais j'aurais pu spawner quelque chose. Tu ça aurais pu lui faire tomber un truc, mais ça ne marche. Tu ne peux faire euh, popper. popper que sur des soldats ou des officiers, pas okay. sur des monstres, des trucs Donc comme ça. Donc le 601, il est mort. Il est mort. Okay. Ils n'ont pas de clé, tu vois. Deuxième plus. attaque, c'est sur le zombie. Oh, ben voilà, voilà. ça se réveille bon. là. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prends ça dans la gueule. Alors du coup, il te reste un... Alors, là, là ou celui qui tire il vaut mieux faire sur celui qui tire, comme ça tu évites une attaque. Il Eux, se mieux... déplace que de combien là De 1 à chaque fois. Bon, bah, à bon, chaque yeah. euh, Ça, c'est une zone. Oui, c'est une zone. Donc ça veut dire qu'il va faire un, puis un, puis 1. C'est ça. Ok, ça, ouais. bon, bah on, va, on dit qu'on qu a un peu de temps donc sur le soldat. Mais n'oublie pas qu'il y a celui-là aussi qui va venir. Hein, mais ouais, bon. 4, il... c'est bon. 4. Euh... Tu l'as eu. Tu... Je peux même me relancer ça. Si, tu peux relancer. Est-ce que tu as eu un Non, je ne l'ai pas utilisé. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il a popé quelque chose. C'est bien Super. Ah, il a Parce popé que quelque je chose le blanc. Ah, je, lance, ouais. je relance les blancs. Je relance les blancs. Donc j'ai fait 3, 3, fait. 6 et 2, 8. Et je relance. Tu l'as transpercé je... avec ta flèche. J'ai transpercé à la flèche. Et tu lui fais dropper. Alors où est-ce qu'ils sont les petits jetons là Ils sont là. Voilà. en prendre au hasard. Voilà. J'ai pris le premier. Voilà, il y a, un, il y a quelque chose, c'est peut-être une clé, c'est peut-être quelque chose, on verra. <rire> c'est peut-être son casque, <rire> la photo de sa copine, super voilà. Non, là, c'est une belle action, là, c'est pas mal. Et, mais je n'ai pas nettoyé la salle, on est d'accord Non, je n'ai pas bon. nettoyé la salle. Il me reste encore une action… Hum Et vous m'avez demandé de ne pas rentrer dans la pièce, c'est ça à cause des non, bombes Non, hein. et parce qu'on va lancer une bombe. Bah, Bien sûr. Ouais, après, bah après euh... est-ce que ça devient. Alors, si L'avantage de on quand on est dans la zone, dans, dans le bruit, c'est que le, les bombes ne font plus augmenter la. Ah, bah oui, maintenant. C'est bon, là maintenant, le pièces. bruit. On, on a quatre fout, tours et puis c'est tout. On a ouais. quatre tours sous alarme. Ouais, non, ouais, je pense qu'il faut quand même lancer une grenade dans hein, cette pièce-là, quoi qu'il arrive. Ah, euh... oui, oui, oui, oui, oui, oui, il y a quand même beaucoup, là encore. Et puis il y a le tracking bomber qui va. Attends, puis il y en a encore peut-être d'autres qui vont rentrer. C'est surtout ça, tu as les unités qui sont derrière qui vont rentrer dans la pièce-là. On va être mal, hein, parce que quand eux, ils Dès vont il commencer un... à nous couper la route, ouais, ils... Ouais, ils, c est... C est... ils vont s'activer, là, ceux qui sont derrière, tout au fond, dans la réserve. Là, oui, ah, euh... peut-être qu'on hein. s... qu qu sécurise la sortie là-bas. Ouais, hein. Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais comme deuxième euh, action bah, Soit je tire. Soit tu vas te positionner, euh, je sais pas. Non, bah écoute, euh, le dog, allez, je vais tirer le dog, et puis c'est tout. Voilà ma deuxième action. Tu tires, ou est-ce que tu veux l'éliminer direct Non, non, je vais le tirer, allez, boum, 1, 2, 3, 4, 5, et le dog il est à 5, donc effectivement de toute façon c'est bon, et bien voilà, ça y est, ça fait quand même du monde en 3, 4, et bien donc, là t'as fait des golas là, c'est ça, avec mes flèches, ouais, Bon. Euh, mm -hmm. Sauf que bah, maintenant, c'est à eux. Ouais. Et maintenant, c'est à eux. Donc, Donc, on va aller dans l'ordre. Alors, attends, on va mettre toutes les, toutes les cartes qui, qui y sont. Le général ah Wolf, oui, vrai. Faut il faut le mettre dans, dans l'ordre d'initiative. Donc, Alors, il, il, il est d'abord. Le général Wolf. Tracking Bomber. Est, est ce qu'il y a neuf. un 6XX euh, euh, il en reste euh, Oui, il en reste euh, Oui, oui ouais, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et un scientifique nazi. Oui. Il est en 13. Voilà. voilà. OK. OK. Alors, le Général Wolf, c'est un trouillard. Wolf, Il ouais. ne bougera pas dans une salle qui contient voilà. des héros. Mais sinon, il va avancer euh, normalement bah, va... vers le, les héros le plus proche. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il passe par là. Ouais, il arrive ici. Il, il, il se déplace de 1. Ensuite, ensuite l'officier nazi. Ensuite, c'est le, le, tous, les, tous les officiers nazis. Il y en a combien d'officiers nazis bah, Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Donc, Donc, il avance c'est 1. Ensuite, il y a quoi Ensuite, il y a les y a soldats les nazis. nazis. Alors celui-ci, il va ouvrir la porte. Oui. Donc ouvrir la porte et il... son action. Oui. Et après okay. ils, pourront... ils vont faire leur ils attaque. Faire... Ils ont tous ceux qui peuvent attaquer. Là maintenant, il va pouvoir tirer. Ah ce... aussi. Lui aussi, il va pouvoir tirer. D'accord, super. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres officiers oui. nazis, non, soldats? soldats. Bah, lui, il va rester en garde, non? Euh, oui, exact. Ah, euh, patrouille. ils doivent oui. rester ouais, là. C'est ça. Ouais. Parce qu'il y, y a la... patrouille. Qu'est-ce qu'il y a, qu -ce qu a d'autre euh, C'est tout pour les soldats nazis, il n'y en, oui. en a pas d'autres. d'autre Expérimente 601. 601, c'est celui-là. Celle-là, il bah va ouvrir la porte. porte. Avec de... enfin, il <rire> a, il a il des Il a des glimes. Ouais, on est ouais, d'accord. Voilà. Vu les grosses pinces qu'il a, si tu veux. Ensuite, les expériences 6XX, c'est-à-dire les chiens mutants, ils se déplacent. Ok. Il y a lui aussi. Oui. Ah, lui, oui, lui, il est en patrouille. Non, il n'est pas en patrouille, hein. C'est que les soldats ah, oui, fait... ah, bien vu Différenciation okay. soldats co. et eh oui, oui, lui, okay. il a L'IA, ce n'est pas la même pour tous. D'accord. Ensuite, on passe au Tracking Bomber. Oui. Alors, tracking Bomber, qu'est-ce qu'il y a marqué tracking. Il se déplace hein, et feuille, il va essayer de se faire le premier sauter. héros. Voilà. Donc lui, il passe ici. Voilà. Ensuite, il y en a un autre. Il y en a un autre. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, celui-là, il ouvre la porte. Ah non, il fait sauter le verrou. Ce et t'as euh, ah, celle de la salle du fond là-bas Oui, celle-là aussi, tu vas avancer là, je pense. Ah oui. Oh la tout. vache. Ok. Les zombies. Donc Les zombies. de 1. Donc là, euh, ils envahissent le couloir. Ah, du coup, la tracking member, elle a la clé. <rire> <rire> c'est pas mal. Ouais. Ça sort du bout de <rire> la pince. <rire> ah, c'est bon. Elle a fait péter. Elle a Ensuite, celui-ci va faire péter la, la porte. Zombie. Oui. Voilà. Ces trois-là avancent celui de 1. Celui-ci, il avance là, et ces trois-là avancent de 1. Exactement. Sur, ils montent sur la table en fait, la ça. table qui est au centre de la salle, ils s'en foutent, ils montent sur le plan. C'est ça, Et on après, on tous fait bouger ou pas Nazi-scientiste scientiste, Alors lui, le... il va aller le plus loin possible des héros. Donc là il recule, il Ok, et puis enfin le Nazi-dog, et ben non je l'ai tué. Il n'y en a pas, ouf, ouais. eux ils se déplacent de deux les chiens, ouais, les nazis. Euh... Donc ils ont fini leur déplacement, Ouf. maintenant ils vont faire leurs attaques toujours dans le même ordre. Euh, alors, qui peut attaquer Il bah, y a, a l'officier, le Alors, tous ceux qui sont, qui sont, sont en, en attaque au corps à corps ne peuvent pas, puisque personne n'est dans notre zone. Et il y a juste l'officier et le soldat. Et le il y a soldat. ces deux-là, donc ouais. euh, dans l'ordre. Donc c'est d'abord l'officier nazi. Ouais, l'officier nazi, il attaque à distance à 4 4 Donc, euh, alors, il va attaquer... Euh, le premier qu'il a en ligne de vue et le dernier qui s'est activé. Alors moi. il suffit de regarder. Euh, oui c'est moi, parce que c'est moi le premier. C'est toi. Donc c'est sur toi qui C'est Forcément tire. moi. Donc, Donc en défense, en défense. Eh ben, il, il, tu vas lancer. Tu as combien de dés de défense Tu as deux dés de défense. Ok. Voilà. Et plus des éventuels bonus. Tout à si fait. Et j'ai dodge. J'ai dodge. Et dodge qui te permet. Quand je pioche. Quand un, tu. F... Un wound. Je la défausse après avoir résolu l'effet. Ah oui, d'accord, ok. Donc, si, tu pas obtiens, pour... si tu obtiens une étoile. Là. Une étoile, voilà. oui, c'est ça. Euh, Esquive, -ce il y... il est à 4 Ah oui, il fait Exactement. mal quand même. Hein. Alors, bon, donc tu as 3. J'ai un 3. 3. Alors, comment ça marche C'est un peu comme le bruit. Oui. C'est-à-dire que 3, bah, là tu vas avoir une carte de blessure. Oui. Et si, alors, tu as... il a fait 4, moins ton 3, ça fait 1. 1. Et on va voir si ton il 1, il chose. atteint le seuil de, de la blessure, auquel cas tu te prends une blessure définitive. D'accord. Okay. Alors, soit tu dis, c'est bon, j'ai quand même 3, est-ce oui, que ça suffit Vas-y. Vas donc Pêche. tu as 1 tu as un de, de, un. de bonus, donc on va un. prendre la carte de, de blessure, okay. je vais te la montrer, voilà. Alors. Aveuglé, blinded. Euh, j'ai des, des, des petites mouches de lumière qui veulent qui les, pas devant les, yeux. Devant les yeux. Je défausse une carte d'action et je lance un bruit à 2. Voilà. Et ensuite, le seuil, il est à 5. Tu, ouais. as, tu es à combien, toi Tu as 1, 1, donc tu ne te prends pas la... On la défausse ensuite. Okay. Mais par contre, tu dois donc, faire du bruit. Je, et je défausse une carte action Ouais. Tu défausses une carte action. De et ma main Oui. Au hasard Non, tu l'as choisi. OK. Euh, ben, pas celle-là. Euh, pas celle-là non plus. Eh bien, ça, je vais le garder. Ah, J'aurais pu fuir, mais je m'en fiche. Allez, hop, je défausse celle-là. OK et maintenant, deux bruits. Deux de bruit. Deux. Deux. Parce qu'il y a encore du monde. Si tu as des objets, bon. tu, en, tu, en, tu en fais tomber un. Face, face visible. Voilà. Vous, avez, vous arrêtez avec mes bandages. Et en <rire> fait, depuis tout à l'heure, <rire> c'est les bandages du Et général. Et tu tiens pas le 7, donc c'est bon. bon. Stop after you are attacked by a Nazi unit. Puisque c'est une, une défense. Donc en réponse, je peux faire une attaque contre une unité dans cette zone. D'accord. Et c'est oui. une unité, c'est même non, pas Non mais après avoir été attaqué... Oui, par une unité nazie. ...mais un attaque against... Ah oui, oui, d'accord. Donc je peux bien. la jouer. Oui, oui, Et peux, du coup, peux. je vais la cramer contre le soldat pour pas me prendre une deuxième attaque. Habile. En réponse, PAM <rire> C'est bien, c'est bien. L'officier... Eh il bah, t'a tiré dessus, il t'a pris une mec, petite blessure. Ça. Et, et le mec, c'est face, Il a pu ça en face. défense non, à cause de l'officier. Il a pu ça en défense, oui. Donc il faut que tu fasses du 5. 5. 3 et 3, 6, ouais. va, va mourir, soldat, va mourir. Voilà, l'orage, Ça, c'est bien. Donc, ils ont fait leur attaque. Et il n'y a plus personne. C'est terminé. Ouf. Ça, c'était le tour 1. Voilà. Et Maintenant, joué. qui, est, est, bon. en qui est en tour 2 Qui est en 2 C'est moi. Bon, là, il faut essayer de… C'est moi, c'est moi. Ça va devenir chaud, hein, quand chaud, même. Hein. Alors, alors attends, ce que tu peux faire, c'est… Tu pourrais prendre la grenade de, de Sarge et aller la balancer. Parce qu'on peut se C'est une carte. C'est ce... une carte. Ah, tu pas d'objet. Oh, merde. Non mais par contre, euh, contre j'ai plein de choses qui me permettent de me déplacer plus vite. Donc en fait je devrais être capable déjà tour, bah, daller que... un des regarde, deux Regarde si tu viens là et que tu tires sur le tracking bomber tu le fais exploser. Bah je peux faire ça avec mon alors attends. Il faut euh... que tu obtiennes une étoile. Là le problème c'est qu'il y a les. Une fois que... que Seb il a joué là, il y a les trois zombies qui rentrent dans la pièce là. Ouais, la porte euh, est ouverte. Là. Euh, ah oui, là ouais. Ah Oui. Là, on va s'en prendre ah, plein les dents. Là, hein, là c'est les zombies, ils attaquent à… À huit Non. À, 6, à, à 6, six. Non, 6, mais, temps. Temps. mais alors, attends, euh, je, sais, je sais ce que je vais faire. Et en fait, hum. tu rajoutes la moitié pour chaque unité en plus. Oui. Hein ah ouais. Hein Pardon Ils vont se combiner et donc… Mais ils font chacun une attaque avec non, un plus… Non, non, non. Plus... non ah oui, ils vont attaque. faire une attaque de zombies à la... 6 plus 3 plus moitié, c'est ça. Voilà. Ça fait 12. À mon avis, tu prends cher. Moi, je peux tanker, mais c'est tout. À mon avis, tu prends cher. Ce qu'il faudrait, c'est que tu en élimines un maximum, euh, ouais. Seb, pour nous, pour nous protéger. Est-ce que je tente d'aller chercher un objet En fait, je peux tenter, de en ce tour-ci, en fait, d'aller chercher un des deux objets qui sont là. Et de revenir dans cette pièce là. Ah, c'est pas bête ça. à ce moment-là dit... Ah oui, oui, oui, okay. tu as raison. Pensons à la mission. oui, il a raison. Victoire, mineure on va jouer. Il pense... Oui, non, mais vas-y, allez. Vas mais oui, t'as raison. Si tu peux, fais ça. Fonce, fonce. Alphonse, ça. Et puis après, à la rigueur, la grenade, il la met ici, puis on se barre. Ah mais eux, ils vont avancer eux, ils vont avancer là, dans là. cette pièce en fait. Ouais. Après que oui. moi, j'ai joué. D'accord. Bah oui, mais tant pis. C'est pas grave. La mission, je vais faire Attention. C'est que tu ne peux prendre un objet face caché. Que quand il n'y a pas de d'ennemis dans, dans la salle. Dans la bah ouais. Donc il faut que tu fasses sauter ce, ce type-là. Bah, en non, fait, bah, moi j'ai une carte qui pourquoi me permet de euh, move 1, pick up one item without ah, making noise. Ça me permet automatiquement de récupérer un item. Ouais. Donc là ça marche, avec la carte ça marche. Oh. Attends. You alors. come with me to pick up packintosh. Est-ce que tu as la possibilité de faire un tir de précision sur le Tracking Bomber pour le faire sauter Ah, attends, ah ça, pas, ça, ça, ça serait, serait génial. Attends, je suis peut-être en train de me tromper. Non, non, non, ça serait génial. Fais ça. Fais péter le bah, Bomber alors, attends, sur déjà, les Je peux faire mon... Parce qu'en fait, j'ai des trucs qui me donnent plus un tout basic move. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse immédiatement un mouvement. Ah bah, un mouvement ici te permet de tirer sur lui. <coughs> Et là, il explose. Eux, ils dégagent. Si tu as plus un sur un, un mouvement basique, Mmh. Est-ce que tu as une aussi une carte qui te permet de te déplacer Ouais, j'en ai une deuxième, et qui me permet de me déplacer et de ramasser un objet. Ça c'est bon. À ce moment-là, tu fais un déplacement. Ah non, ça, mar ça marche pas en fait, mon truc. Un tir. Euh, ça marche pas, mon truc. Pourquoi tu fais, que tu fais un mouvement plus alors. un pour basic move. Attends, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre. Je vais faire. Alors, je vais faire utiliser deux cartes qui me donnent plus un pour mon basic move là. Donc, du coup, je vais pouvoir me déplacer trois de cartes. trois cartes. De trois. Avec Juste. ton déplacement. Ouais. Tu Et défausses tu ta voir. carte. Mais tu fais du bruit, hein. Ah oui, ça fait du bruit. Ça fait un dé, puis un dé. Ouais, ça. Exactement. Et ça peut encore foirer plein de choses, mais. Ah oui, ça fait du bruit. Ouais, mais bon. La mission. La Focus. La, La mission. mission. La mission. Ouais. Donc oui. Alors, Seb. Là, on ne peut plus, là. Il est... euh... faut y aller. Non, en fait, c'est une question de coordination des… Euh... Je suis d'accord. Ah, mais ben oui, mais… Et là, depuis le début, on a vu qu'on était coordonnés. Bon, écoute, je vais faire ça. Je vais faire ça. <rire> je vais, je vais faire ça. Tu fais quoi Je vais faire mes, mes trucs de bruit. Là. Alors, tu enfin. fais un déplacement plus… Je fais un déplacement. Plus un mouvement de plus pour aller ici, déjà. Voilà, là. tu lances un dé. Donc, tu lances un dé pour ce déplacement. Fais pas tu pas fais rien. Pas de bruit. Et plus un déplacement pour aller Attends. où Là Attends. ou là là, je vais utiliser… Là, je vais utiliser ma carte, euh, ma carte qui me permet de me déplacer d'une case et de, et de… Et de prendre un objet. Et de prendre un objet, sans Donc, faire de bruit. Là, là ou là. Dépendance ta classe. Alors, tu veux aller où Là ça, ça ou marche. là bah, On va aller là. Là okay. Là. Majeur et ou tu... mineur Allez. Mineur. Tu crois que c'est mineur, celle-là Ouais. C'est l'infinite. Fais voir, fais voir, fais voir. Ben, C'est-à-dire que c'est difficile à lire. J'ai du mal à voir, euh, ça écrit en nordique. Est-ce qu'on essaie de... Tu essaies d'aller prendre l'autre ou... Euh... Non, on, on y va avec une mineure, là, non C'est mal barré, là, Moi, je, je trouve mmh. que c'est mal barré, hein, mais... Bon. On va essayer, on tente la mineure. On essaye quand même de se barrer parce qu'ils vont vite arriver. Ils vont vite arriver, ah ben, vont vite arriver après. Hein Et après, vous allez voir, ils vont... Tiens. Ouais, donc du coup, j'ai ça déjà. Et après, je dépense l'autre carte pour bouger. Et je fais un de bruit. Donc, tu bouges à nouveau là. Tu défausses mmh. une carte d'action. Et tu n'atteins pas le 6, donc tu défausses juste une carte d'action. Ça m'arrange pas. <rire> <rire> <rire> <rire> eh, il me semblait bien, On en a plus beaucoup non plus. Ça m'arrange pas. Bah de toute façon, j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Euh, Attends, et là, mais... il te reste tes deux actions, hein. Ouais, il me reste mes. Non, il me reste. Euh... Une action. Ah, si, une, mais action. une action, oui, une action. Parce qu'il reste... qu a fait un déplacement. Une action, donc je peux faire un tir. Alors tu peux. Tu peux faire sauter le Tracking Bomber là, et te prends. prendre une blessure. C'est ça. Ouais, je vais essayer de faire ça. Allez, ouais, vas-y, c'est beau, c'est héroïque. par n'est pas si dans ta tiens... zone, donc tu peux faire ça. Il faut que tu obtiennes un… Là, l'explosion, elle serait ici non, non, dans ici. toute la pièce, c'est-à-dire que je suis lui dedans. Lui aussi, il va se okay. le prendre. Okay. Je suis dedans. C'est beau ce que tu fais pour nous. Donc, oh ça fait 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, Et il y a combien en... La 8, la, la Tracking Bomber et la 6. Mais tu n'as pas fait de… J'ai pas fait d'étoiles, donc ça la fait pas exploser. Non. Bah Oui, mais ça la tue. Ah, là ça la tue déjà pas mal. Ça déjà pas mal. Et par contre, là, je pense que c'est le bon moment. Je vais utiliser mon Overwatch. OK. Euh, où en fait, là, dès qu'il y a une unité qui va s'activer ou rentrer euh, dans, dans ma ligne de vue ou rentrer dans ma ligne de vue, ok. je vais lui mettre une, une, un pruneau. Quoi. Un pruneau. Parfait. Bon, ben bah, écoute. Allez. Super. Est-ce que tu as fini, là, ton action euh, Ouais. Bon, alors maintenant c'est le mouvement, on va aller vite, donc le mouvement de toutes les unités. Wolf. Wolf, il Ici, avance. Le Ensuite, général. l'officier. L'officier nazi, il ne vient il pas. Il ne vient pas dans la zone, donc non. il reste il là, il va tirer après. Okay. Hein. Ensuite, Ensuite, il y a, il y a les qui... soldats, mais, mais ils sont nazi. en train de patrouiller. Ils, ils, ils sont en, en patrouille, patrouille. Il, y a que, il y en a d'autres ou pas Non, non, il n'y a non que lui. Okay, Ensuite, parfait. on a l'expérience 601. 601. Là, elle avance donc, là celle là, elle avance. Non, c'est le... Non, non, c'est celui-là. Ah, c'est le gros, pardon. Ensuite, la 6XX, les chiens, ils bougent. Ouais. Lui, lui. Et le deuxième, là. Et le deuxième, là-bas. Tracking, Tracking Bomber. Tracking Bomber, il en reste un ici. Il ouvre la porte. C'est ça. Zombies. Les zombies. Euh, T'en as un autre, là-bas, Tracking Bomber. Ah oui, ouais, exact. Tu avances ah, là. Oh cool. la vache. Ah bah, ça veut dire qu'on peut encore le faire sauter. Oui, est pas mal, éventuellement. Non, il, est, il est caché derrière les zombies. Finalement. Ah <rire> oui, oui c'est vrai. vrai. Bah, D'ailleurs, les zombies, Donc lui, il rentre. Oui. Ça m'arrangerait que tu fasses avancer celui-là. Ah, après cela, là en fait. Ça revient au même. Ben, si parce que dès qu'ils vont bouger je vais leur tirer dessus ah oui alors donc, que, que si ceux-là bougent d'abord et que j'arrive à tous les tous les trois à les descendre ah, quand lui va bouger je vais pouvoir les dessus aussi donc ben il bouge là, dans ces cas-là on peut choisir euh... <rire> euh, attends attends tu veux pas te sacrifier pour nous et puis faire l'overwatch sur euh... ah bah <rire> non, tu, non, peux <rire> tu peux commencer par cela tu commencer par cela mais là, là c'est pareil tu vas en avoir qu'un non mais je vais tirer sur tous ceux qui tous vont ceux. se déplacer, ah, c'est à chaque euh... fois qu'il y en a un, c'est la tourelle, ah, me, oh, me mets oh, en oh, là. <rire> oh Ah ouais d'accord, <rire> c'est valable jusqu'au tour euh, Jusqu'à la tour, fin de… enfin jusqu'à la fin de… en gros de… <rire> le... attends, as pire. As bien, ah oui bah t'as bien fait c'est excellent. Bon bah écoute, bah vas-y. Jusqu'au prochain tour. Jusqu'au prochain Au début du prochain tour. Tous ceux qui sont dans ta zone de tir. Alors l'équipe on commence par là. Par contre, attends. Euh, par contre, si j'échoue à en tuer un, oui. c'est terminé, mon Overwatch est terminé. C'est ah comme, euh... comme l'Overwatch de seul. c'est okay, pareil. Quoi. Okay. Donc du coup, est-ce qu'on commence par cela Vous peut-être mieux commencer par cela. D'accord. Ah, à savoir que si euh, la, la room, elle est, elle est clean, celle-là, là, ouais. moi je peux rentrer dedans et euh, vous faire tous bouger. Et moi, ah. ensuite, je fais deux attaques. Ah. C'est pas mal, c'est <rire> Comme on se sent mieux tout d'un ouais, coup. mais lui il va rentrer. Tu vois donc est-ce que je vais réussir à descendre quatre zombies euh, Je sais J'ai plus de cartes hein, pour.. Bah.. Bon donc là tu. Montre là, tu... Il arrive. <rire> <rire> il arrive et tu shoots le zombie bon, qui. Oh bah vas-y. Ouais bah je vais déjà dépenser un, un pion Allez, bing Celui-là, je tu cherche même pas. Ah bah oui, t'as raison, t'as être raison. Être chaud. Et, allez, bah, non. terminé. Un pion d'héroïsme. Ouais. Okay. T'en as d'autres d'ailleurs, non Ouais, en ai, il me reste encore un. Ensuite, -ce, -ce que... celui-là, celui ouais, il vaut mieux sur, sur ceux qui je nous, nous aident dessus. Okay. Okay. Bing Oh oui, voilà. ça c'est bon, ça fait de la place, ça fait une super place. Euh, ben, le dernier. Bah, là, j'ai plus de pion à utiliser, donc il faut que je lui tire dessus. <rire> voilà. Et j'échoue, lamentablement. Et chou... <rire> voilà. Voilà, bah, donc ton rentre... Overwatch est terminé. Ouais, ok. Et puis bah, du coup, bah, ceux-là. Hé ah, ouais. hey, les gars J'en ai trois sur le dos! Non. Ah, là, là. Il nous a aidés, mais il est en train de se battre. Ah, bah ah, D'un autre côté, s'il si laisse tomber le, le, le document, on peut aller le récupérer, même si elle meurt. Ou je suis pas encore mort. <rire> <rire> Donc, ça, c'était les zombies. Le scientifique, il va bouger encore de 1 parce qu'il se casse, hein, c'est bah, ça? Là, il est, est, bien. Là, là, il est bien. Il, est il est faut, faut qu'il soit le plus éloigné possible. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Il peut être là ou là, c'est à nous de choisir. bon de choisir. Euh, et puis les zombie dogs, il y en a, les nazi dogs, pardon, il n'y en a plus, donc tranquille. C'est fini. Sauf que maintenant, c'est les tiré. phases d'attaque. Donc lui, il tire. Il va d'abord tirer. Le dernier activé, c'est toi, mais il ne te voit mmh. pas, donc c'est moi toujours. Ouais. D'accord, donc mmh. il tire à 4. Et moi, j'ai 2 de défense. Oh, purée, je vais manger. Hop là Ah, bah tiens, les dés étaient là. Allez, Guillaume. Allez, Guillaume. Ouh, ça, ça fait T'as pas un dodge J'ai dodge. Mmh. Oui. Ouais, mais ça me permet juste de, de la descarder. Donc, euh, autant que je garde le plus 2. Hein. Ouais. Autant que je garde le plus 2. Donc ça fait 2 et je relance. Ah, oh, chiotte <rire> Chiotte Bon, bah du coup... Alors tu, euh, tu, es, euh, tu es repoussé, en fait. Bah tu, oui. tu déplaces d'une euh, d'une zone le plus loin possible de ton... De parfait, ton... Ouais. parfait. Je te Merci. laisse le zombie... Euh... <rire> le din, je te laisse le zombie. Tu t'es pris, pris une blessure dans la, la poitrine. Tu n'as pas atteint un seuil de 6, ouais. donc tu n'as pas la carte de blessure. Voilà. Ok. Euh... Ensuite, il euh, y en a d'autres qui font du tir, non Non. Non. Alors On après, vous là, savez que… Ouais. Là, ça va plomber. Donc là, c'est une attaque à 12 contre Mila. En fait, c'est le bruit qui peut faire venir des, re des renforts aussi. Hein, ah, D'ailleurs, euh... oui, ton arme, elle fait du bruit. Ah Oui, c'est vrai. J'ai oublié, oublié de faire, faire, le, bruit. <rire> ah ben, <il> faire <rire> le bruit. Il faut faire On le bruit. Mâche. Alors, euh, fait... tu, as, tu as fait 4 tirs 3. Trois tirs. 3, deux qui ont réussi automatiquement et un qui a raté. Alors vas-y, fais, fais les bruits. Euh, tu as raison, ça peut en faire en du cas. renfort. Mais c'est pas drôle. Alors le premier, il y a un symbole, donc je fais pas de... oui. Ah ben non, c'est pas sur les actions d'attaque. Donc du coup, ça me ah, fait oui, 4. cinq, 6, 6. 6. 6. 6 eh ben, c'est du 5. C'est du 5, il a fait plus 6. Donc là, cette fois-ci, on applique oh, ce qui se passe après oh. l'alarme. Alerté par l'alarme, des, des, des unités nazies a, apparaissent des, de, de la caserne, en fait, des, des, renforts, des zones de renfort. Donc, on va spawner. Alors, on est, tu vois, dans l'ordre CBA. Euh, euh, Donc, CBA, C, ça va être un niveau 3. Donc, ça va faire, un, euh, ça va faire deux expériences 6XX. Oh là là là là là là là. là, oh, là, là. Et deux soldats nazis. Punaise. Oh. Voilà. Et ils rentre tout de suite dans la, dans, la pièce. Pièce, dans la pièce. Oh la vache. Alors, voilà. ensuite, en B. En B, il y aura un niveau 2 de Spoon. Ok. 1 hein, expérience okay. 601. Là-bas, là le B. C bon. Voilà. C oh le, le, vache. Ça, c'était pour le premier, c'est ça Ouais. Ensuite, fais le deuxième jet de, euh, de bruit. Allez. <rire> oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh 3, 4, <rire> 5, 6, 7. 7, et je relance ces deux-là. 8, 8, 9, 9 10. 10. Ça passe C'est du 9 Donc. en plus. Donc là, c'est pas. Oh, regarde, 3, 3, 1. <rire> <rire> Alors, ça commence sur lequel sur, bon, ben, c... On est toujours en CBA. Hein. Mmh. En C, c'est expérience 601, hein, s'il en reste. En a non. Deux de zombies. zombies. Voilà. Donc là. Oh. Et un eh, chien ah ouais, nazi. Sérieux, c'est la cata. Quoi. À partir du moment où tu es chopé, ça commence à être une catastrophe. Voilà, je vais devoir remélanger. Oh la vache. <rire> <rire> tu te rends compte de ce qu'il y a sur le plateau, là Il y a, un moment, <rire> y a un moment il faut leur dire hein, au baraque, elles sont vides. Mmh. C'était quoi C'était 3-3-1, oh, c'est bah, ça Oh, bah, les baraques sont vides. Là, on en a fait qu'un, c'est ça On a fait le premier 3 Oui, Ensuite, on fait en B. On fait en B maintenant C'est CBA. Général Wolf, il y est déjà. Oui. Un, seul, un officier nazi. OK. Est-ce est qu'il y a Ici. un officier nazi Oui. Et deux soldats nazis. En plus, ça, ils vont nous couper la retraite. Ça va être parfait. Voilà. Et enfin, il y je en a un pas dernier. C'est où je sais pas. <rire> Le c dernier, il arrive où CBA. A, et c'est un niveau 1 un soldat nazi et un officier nazi. C'est vraiment juste pour dire. Hein. Voilà. Parce que là, on n'ira jamais, hein. Plus jamais. Et il y a mon troisième jet de bruit. Oh ah non Meine de cats Meine cats, 3, 6. 4, 5, 6. 7, 8. 8. Et bah 8, fil poil. Non, non, mais c'est bon, là, on est mort. Alors, 3. Ouais. Expérience 6XX, il n'y en a, y en a pas, et, euh, un bomber, si, en a CB, hein. et un tracking bomber. 6 xx oui, oui en C, c'est toujours du CBA. Et un tracking bomber. Non, mais sérieux, il ne fallait pas l'acheter le château. Il hein. fallait pas y aller, ça se visite mal. Ensuite, c'est quoi Un CB. C'est B, c'est un, deux soldats nazis, ou ça sur le B. Ouais, B, là. Oh, punaise. Oh. Et enfin, oh, ah. un soldat nazi et un chien nazi. Ah ouais, ça, ça, ça, ça finit par faire quand même de l'équipe, hein Ça quand même voilà. ça, euh, petite patrouille sympatoche. T'as fini tous tes jets de bruit Oui, ça y est, oui. ben Ouais, ouais, ça y est, là. Non, mais enfin, faut arrêter de <rire> tirer, les enfants, arrêtez. Ah, stop, les tirs. Grenade Ah bah oui, là, ah ouais, il faut faire la, va la va grenade, là. Quelque ouais, chose, ouais, ouais. Mais on peut voir. aussi en mettre une là, hein Bah ouais, ouais, ouais. ouais. je pense. Bon, on les, on les a tous activés. C'est fini. C'était à qui, là C'était à moi, maintenant. Ouais. Attends. Non, non, non, non. Euh, non, c'est à moi, ouais, il y a les, les zombies qui n'ont pas attaqué. là. Ah oui, ils n'ont pas attaqué sur ah oui, eux. Ouais. Non, non. non, ça, ça allait haut. Ouais. Ouais. Attends, mais il y a eu les attaques des zombies non. non, pas encore. Donc là, il faut que tu lances euh, tes Alors, défenses y, y a, à 12. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a les deux filles qui sont attaquées. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, Donc toi, moi, je me prends une attaque d'un zombie de combien C'est du 6. Du 6 Ouais. Tu as, as combien Deux en défense. J'ai deux en défense et puis toi, j'ai une petite carte. Si crème pour toi, de la crème. Deux. Deux. Et il fait combien, 6 donc, tu dépenses ta carte Je dépense ma carte. Ça fait du 5. Ça fait que tu ne te prendras que 1. Ouais, ouais, je, fais ouais. Ça. Ouais, je fais ça. OK. Tire une carte blessure. Affaibli. Faible comme un... Hein, un je, je fais tomber euh, un item. tous les items que oh, j'ai. et Tu lances du bruit à 3, mais arrêtez avec le bruit. Ah, mal Et je fais du bruit. Oh, mince. Super. Ça, c'est la merde. 1, 2. Et 3. 3. Ça ne pas le faire. Ah, tu fais que 4, toi. C'est bon, il se passe bon. oh, mais C'est moi qui ai eu la poisse. là. C'est ça. Refusée, là. Et là, tu as 12 en défense, mmh. mon cher Ludmila. Ma chère Ludmilla. Bah, bah, je vais dépenser un jeton d'héroïsme. Cette Esquive de malade avec voilà, son fusil Elle retient les trois têtes comme ça. Oh, ils ne m'en pas jamais. Bon, là, c'est fini. Leurs attaques sont terminées. C'est à 3. C'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Oui. Alors, Jim, c'est pas encore un cadavre. Mais est-ce que tu peux aller lui piquer le document ouais, et, et repartir puis, on lui dit Non mais attends, attends. Retiens-nous, on part. Moi, moi je peux les je pouler peux, je peux là. Ouais, mais je ça suis... sera en cas. Non mais là on, on so fait absolument. tout pour réussir. Là on, on sent qu'on va, on va pas y arriver. Ah, il faut ouais, vraiment ça, rusher ça, ça quoi. Ah, oui, qu Ils rush. vont jouer. Ouais, euh, il C'est ouais, ça. Putain. Et là après Léo, eux vont arriver à la sortie. En fait, Donc là on aura besoin de ta grenade à toi pour la sortie. Mais là vu que on a cliné tout jusqu'à la sortie. Oui. Que les, les salles, il faudrait vider la salle et il euh, n'y a pas l'histoire de… Il faut essayer de sortir si alors on peut, En fait, peut, là, il faut que… Là, c'est de... moi que… moi, si je peux, je peux peut-être sortir, là. Mmh. peux peut-être sortir. Oui, mais d'accord. Ac... D'accord, mais je ne peux ah. pas te passer… Euh... Oui, mais alors, si tu sors, je ne peux pas te passer le… Même. Si, si, c'est gratuit de se passer. Oui, mais il ne faut pas que ce soit mon tour. Non, non. Donc, ça veut dire… On on peut, on je peux venir, je peux prendre un truc… je peux prendre un objet et repartir. Écoute, Absolument. Des cartes, ouais, ouais, il mais regarde, ça, Léo, il y, y a les ennemis dans les pièces. Tu vas rentrer dans un, une zone où il y a un ennemi. Je suis obligé de m'arrêter. T'es obligé de t'arrêter Je prends le truc et je repars avec une autre action. Ouais. Ça va être avec deux actions. Il a raison arrêt. dans les règles. Quand tu rentres dans une zone d'un ennemi, ça tu es interrompt. obligé de t'arrêter. Tu ne peux pas faire un déplacement qui te ferait okay. aller au-delà. Mais j'ai okay. pas besoin là. Donc regarde, je vais utiliser vive la France. Vive la France. Vive la France. Maintenant tu l'as utilisé. Ah oui, mais c'est des Anglais qui ont écrit le truc, c'est pour ça. Vive la France quoi. Je retire une carte de blessure, j'en ai pas. Et, et je me déplace de 1. Donc j'ai toujours pour l'instant dépensé aucune de mes actions. Je viens là. Pas d'attaque d'opportunité, non, non, simple. Non. Ok. Coup, Donc là, donne, ils euh... ont fait leurs attaques. Ils ont fait leurs attaques. Allez. Là maintenant, je vais gratuitement, puisque c'est gratuit, euh, récupérer, objet. récupérer un objet. Je pense que c'est gratuit. Hein. as les documents. C'est -ce ouais, gratuit. gratuit, gratuit hein. Donner et récupérer voilà. un c'est gratuit. Oui, c'est ça. Voilà. C'est du free action. C'est marqué ici. Tout à fait. Ensuite, je vais utiliser cette carte. Je vais faire mon action de mouvement. Avance et plus 1 au basique mouvement. Okay. Donc ça va me faire un jet de bruit de 1 quand même. Donc de... je vais faire 1 plus 1, mais je fais du bruit parce que je, je cours là, je rush. Celui-là, il interrompt pas ton mouvement Ah, ah si, merde Tu oui, dû faire vrai. ton action d'attaque avant. Fais, fais non, euh, pas oui, l'action d'attaque. En fait, quand enfin, j'étais là, tu faisais ton action d'attaque pour le tirer dessus et le dégommer non. Non. Tu as raison, il a raison. Ouais. Il a raison. Fais pas, pas ouais. l'action. Si, si, si. Il a parce que tu as deux actions, donc là tu l'as fait gratuit. Il a raison. Si, si là, je, euh... là, il a fait son move. Tu as, euh, as fait un move ou tu as fait une carte là Non, il a fait... là, pour l'instant, il avait joué une carte. J'avais joué une fait... carte voilà. et, et alors... j'avais une... plus un au basique move. Oui, mais alors justement, Léo, si tu ne le fais pas, tu fais ta première action normale tu fais move. de move. Ah oui, mais tu n'as pas le droit de faire deux moves. Mais non. Ah oui, c'est vrai. Tu ne peux pas faire, faire de move. Donc, okay, Donc, il a des... raison. Oui. Il faut que j'élimine ce pour zombie pour pouvoir ouais. faire un... un mouvement de deux. Fait. Donc, je ne vais pas prendre de risque. mouvement de deux, deux, tu le fais avec quoi Avec ce mouvement J'ai mon plus mouvement plus un de basique. Grâce à ma carte. Ça lui fait un mouvement de deux. Oui, de un. Ah, mais là, tu viens de bouger pour y aller là-bas. Non, non. Non, non, c'est carte J'ai dépassé ouais, la carte. Non, donc, je donc... fais ma première action, bon. j'attaque. J'attaque ce zombie. Et oh, réussite automatique. Et je fais une réussite automatique en dépensant ah, ouais, mon, mon bon. jeton. Okay, voilà. voilà okay. Sinon, ouais, j'attends. Hey, encore mieux, tu pouvais utiliser ta vengeance, là, pour te déplacer dans la case du zombie. Et faire une attaque au corps à corps. Bon il a raison. Eh parce, oui, que là, parce que là, en fait, sinon le problème, c'est que. Il eux, a raison. En, eux, entre-temps, ils vont arriver là. Oui. Vous voyez, en fait, tout ça, le jeu, c'est ça. C'est vraiment. C'est vraiment tout le jeu, c'est de faire les Et bonnes il combinaisons. Il a raison. Avec vengeance, je peux faire un déplacement gratuit pour arriver chez le zombie. Et, Et là, je tape. dépense mon attaque pour le tuer. Ça, c'est cool. J'ai toujours pas fait. Euh... Alors, ouais. j'ai fait mon attaque, hein, c'est mmh. ça. Oui. Mais tu n'as pas fait ton action J'ai fait mon action de mouvement. Maintenant, je fais mon action de mouvement. Avec ah. plus 1 en basic move. C'est ça. Donc, j'en fais 2. 1, 2. Et la grenade. Non, non. Je vais faire, mon, je vais oui, faire du bruit. Oui, mon bruit fermé. Mais... <rire> ah, mais... Un... C'est cool. <rire> ça. Ça. <rire> Ping. <rire> là, on fait l'action de bruit. 2. 2. Et ouais, relance. Relance. De Juste 2. Toi, as deux. été discret, cette partie. Hein. Non, non c'est bon. Rien, impeccable. Et regardez, les enfants. Ouais. Oh, là. Move 1. Et je... Je pioche une carte, donc je me déplace de 1. Ah, je sors fait. et nous avons gagné. Et c'est une victoire mineure et on regarde ce qui se passe. Attends, attends. Même pour. Ce ah oui, on regarde ce qui se passe pour toi. Là, il y a, pas, il y a, une, il y a une ligne de sortie. Oh ici. salaud ah elle donc En euh, fait, tu nous as dit, venez avec moi, on est bon Pff, Et lui, il est capturé. <rire> Malheureusement, elle, elle tu es capturé. fille est capturée. Ah, nous allons pouvoir faire de bonnes expérimentations <rire> <rire> Ok. Ah oui, donc en fait, dis donc, tu t'étais fait la main parfaite pour pouvoir, pour pouvoir euh, rusher, à rusher à la fin. Et, la fin. et, euh, et y Et euh, il valait bon mieux sortir maintenant parce que je pense qu'après on était ah bah, submergés. Hein. C'était mort. Bon, alors on n'a pas une victoire. Euh, alors, il était où le. le alors, attends, il y avait majeur, y a ça et ça. Le majeur, c'est lequel C'était celui-là. C'était l'autre ah, C'était l'autre ah <rire> ah Mais ça, l'histoire <rire> ne le dira <rire> pas. 50, 50, ouais. On avait ne une chance sur deux. Bon, on a une victoire mineure et un capturé. Donc, ah, si c'était une, une aventure en campagne, eh ben, on ne on pourrait pas jouer l'Umila euh, à, à la prochaine euh, aventure. Mais le, le, le, le document qu'on a, qu a récupéré nous, donne quelques nous, donnera avis, des, nous donnera des choses pour le prochain épisode. Voilà. Je ne sais pas si ça se… Alors, peut-être pas avec ce plan-là, mais quand Germain il fait des plans X-Wing, sincèrement, vu ce qui nous tombait sur le nez… Si tu te barrais pas à ce tour-là, effectivement, je pense qu'on était quand même... On <rire> était mal barrés. Quand l'alarme a sonné, Et on avait encore quatre tours, hein, mais sauf non, que, que là, serait là, mort avant. Non, parce que là, hein. ils allaient, euh, ça allait augmenter, hein. À la fin de nos quatre tours, ah ça allait bah, augmenter. augmenter. Et puis, à chaque fois que tu tires, tu fais du bruit. Il y en a d'autres ouais, qui débarquent. Euh, eh oui, sincèrement, c'est rien de baraque. Mais arrêtez, baraque. En dehors des baraques à frites, sérieux, moi, je trouve ça un peu violent. C'était la partie de Reich Buster. 3 sur 4. Je n'oserais pas dire les meilleurs. Parce On que réussit à s'en sortir. Tu, tu m'as sauvé la vie en vrai, hein, parce que je pense que tu aurais pu te barrer si tu avais tiré sur ces zombies-là avant. Sauf qu'après, nous, on s'est ouais, pas. Tu t'es sacrifié devant. Tu t'es sacrifié Tu t'es sacrifié mais Sinon, on n'y arrivait pas. Il, il a fait zombies, une action toi. héroïque. Il, il a fait la chose C'est tout à fait, <rire> fait oh. l'esprit du jeu. Oh, il s'est sacrifié. Il est allé prendre le truc. Il me l'a filé. Il s'est fait submerger par les zombies. Puis, il nous a tiré dessus. Il nous a libéré le passage. Ah, on a foncé. On est sorti. Très clairement. C'était moins une. Reich Buster, c'était la première partie. Il y avait une vidéo pour expliquer comment ça se jouait, nous venons d'y jouer. L'autre vidéo disponible autour de Reich Buster est un papotage pour en apprendre un petit peu plus. Le pourquoi, le comment, la campagne, et puis prendre un petit peu des nouvelles de Mythic Games. C'est un jeu Mythic Games. Jack Thornton est aux commandes avec toute l'équipe de développement de Mythic aux illustrations, on a monsieur Wu Gantiez, l'artiste et Ponji Lupi. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. 90 minutes, on est kiff-kiff euh, bourrique euh, dans les temps, à quelques, à quelques minutes près. Et en attendant, je vais faire la sonnerie au bord. Pour notre ami Ludmila. <rire>